Bonjour et bienvenue dans cette formation sur les bases du jazz. C'est une formation complète et gratuite sur les bases du jazz, les choses qu'il faut absolument savoir si vous voulez vous lancer dans le jazz. Alors c'est une vidéo, enfin une formation qui est destinée autant aux personnes qui sont débutants que des personnes qui s'y connaissent déjà un peu en guitare mais qui n'ont jamais fait de jazz ou même des personnes qui sont un peu habituées à jouer du jazz qui voudraient s'assurer qu'ils n'ont rien loupé et qu'ils ont bien les bases. Avec cette formation sont disponibles plein de documents téléchargeables, tous les fichiers audio sur lesquels j'improvise, tous les playbacks sur lesquels je joue dans cette formation, mais aussi plein de documents PDF récapitulatifs et explicatifs, et aussi euh, le relevé de tout ce que je joue dans cette formation vidéo. Donc mes improvisations, mais aussi les accords. Tout ce que je vais jouer, c'est tout relevé et ça c'est valable dans toutes les formations que je vends sur mon site. Donc si vous voulez accéder aux documents euh, si, et que vous êtes sur YouTube, il faut aller sur mon site, se connecter et vous pourrez aller, aller avoir accès aux documents euh, gratuitement. Voici maintenant la structure de cette formation que je vais expliquer brièvement, d'habitude je l'explique un peu plus en détail parce que les formations sont payantes, là je l'explique un peu plus rapidement. On va commencer par voir comment écouter du jazz et comment comprendre un peu ce qui se passe dans les morceaux de jazz. Donc je vais vous donner des conseils d'artistes à écouter qui sont particulièrement faciles à écouter et on va parler un peu aussi du rôle des instruments et des structures des morceaux. Après ça je vais parler du son, quelles sont les choses qui sont importantes à savoir pour avoir un bon son en jazz et ce seront des conseils que je vais donner qui seront particulièrement adaptés aux guitaristes qui ont un peu d'expérience mais qui n'ont jamais fait de jazz. Après ça, les accords, quels sont les accords qu'on utilise souvent en jazz Je vais donc vous montrer quelques positions d'accords et je vais expliquer comment ces accords sont construits. Après ça, je vais vous parler des différents styles d'accompagnement qu'on peut faire en jazz, puisqu'il y a différents styles de jazz. Et je vais parler des deux principaux qui sont la pompe et le comping. Ensuite, je vais vous montrer quelques phrases, quelques leaks qu'on retrouve très souvent en jazz. Et ce sont des phrases qui sont plutôt faciles à jouer. Je vais les jouer lentement, je vais un peu les expliquer. Et après on va voir aussi comment on peut les personnaliser. Et après ça, on va voir comment créer ses propres phrases. Donc là, on va voir aussi quels sont les procédés mélodiques qui sont très souvent utilisés dans les phrases jazz. Ensuite, on parlera des arpèges. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par les arpèges d'accords. Je vais vous expliquer en quoi ils sont importants et je vais aussi vous montrer comment les travailler efficacement. Après ça, je parlerai brièvement des trois piliers, des trois choses qui sont vraiment importantes à travailler lorsqu'on travaille un morceau de jazz le thème, l'improvisation et l'accompagnement. Ensuite, j'improviserai sur un playback modal, un playback avec principalement un seul accord. Et je vais bien sûr vous expliquer comment vous, vous allez pouvoir arriver à faire ça. Et ensuite, sur un playback un peu plus compliqué, un playback tonal. Ce sera le playback du morceau What is this thing called love Et c'est un morceau assez classique en jazz, un type de morceau qu'on rencontre très souvent. Et enfin, une conclusion de tout ce qui aura été vu dans la formation. C'est parti, on commence par la base écouter du jazz et essayer un peu de comprendre ce qui se passe dans les morceaux de jazz. Alors c'est la base, mais c'est quand même quelque chose que ne font pas tant de personnes que ça. Ça m'est arrivé assez souvent d'avoir de, des élèves qui me disaient vouloir faire du jazz, aimer le jazz, mais qui n'étaient pas capables de me donner un morceau ou un artiste de jazz qu'ils aimaient bien. Euh, ce qui voulait dire qu'ils n'écoutaient pas de jazz en fait. Ils avaient une certaine idée du jazz qui leur plaisait, mais ils ne savaient pas comment sonner cette musique-là, donc ça c'est quand même dommage, et la base de, la base de tout, c'est d'écouter comment ça sonne, et puis si ça, ça vous plaît, essayez de le refaire, et donc jouez du jazz. Euh, le jazz, c'est un, un style qui est un peu… il euh, y a plein de styles de jazz en fait, c'est important à comprendre, il y a du jazz qui est très dansant, très facile à écouter, il y a du jazz très vieux, avec des qualités d'enregistrement assez médiocres, hein. à l'époque ils n'avaient pas du très bon matériel comme on a aujourd'hui, il y a aussi du jazz très compliqué, on pourrait dire, ou difficile à écouter, que certains euh, étiquettent comme intellectuel, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Donc il y a plein de styles de jazz différents, ça il faut bien le comprendre. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous allez forcément trouver un ou plusieurs styles de jazz qui vous plaît bien. Euh, ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui ont écouté juste un ou deux morceaux et qui ont détesté le jazz parce qu'en fait, le morceau qu'ils ont écouté n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut entendre en jazz. Donc, s'il y a quelques artistes que je vous conseille d'écouter, je vais vous en donner juste deux, trois là, euh, mais dans un document récapitulatif qui est téléchargeable avec cette formation gratuite, vous aurez plein d'artistes que vous pourrez écouter, et puis je vous donne des conseils et puis je vais progressivement en termes de complexité, on pourrait dire. Donc, les premières choses à écouter qui sont pour moi les plus représentatives du jazz, de tous les styles de jazz qu'on peut trouver, c'est euh, d'écouter Ella Fitzgerald ou alors Frank Sinatra, n'importe quelle chanson d'Ella Fitzgerald ou de Frank Sinatra, c'est un, un jazz assez standard, assez classique, il y a du chant donc c'est facile à écouter on va dire, c'est chantant forcément, donc commencez par ça, si ça vous plaît vous pouvez aller vers un, un style de jazz un peu plus swing, donc en écoutant par exemple Benny Goodman, vous pouvez aussi écouter Wes Montgomery ça, c'est euh, un guitariste, donc il n'y a pas de chant dans Penny Goodman non plus d'ailleurs, c'est des styles un peu différents. Donc Wes Montgomery, et après si ça, ça vous plaît toujours, vous pouvez peut-être écouter Charlie Parker. Donc ça, c'est du bebop, c'est un peu plus difficile à écouter, parce que ça va un peu plus vite, c'est un peu plus complexe au niveau harmonique et mélodique, et aussi la qualité des enregistrements n'est pas euh, toujours excellente. Maintenant, parlons du rôle des instruments en jazz. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certains, enfin, contrairement à dans certains styles comme le rock par exemple c'est pas la batterie qui est tout le temps le pilier rythmique c'est plutôt ce qu'on appelle la... enfin c'est basses et batterie qui sont la fondation rythmique d'un morceau des fois c'est plutôt la basse, des fois c'est plus ou moins la batterie mais la basse en jazz elle marque les temps, elle fait ce qu'on appelle une walking bass une basse, une basse qui marche, littéralement, et donc elle joue ton ton ton ton ton, en général ça change tous les temps la note, donc ça fait comme si quelqu'un qui marchait quoi, ton ton ton ton ton, et ça, ça donne la pulsation. Euh, dans le jazz des années 20, le, le premier jazz, c'était euh, quand l'époque le, le, où le jazz est né, c'était pas des, toutes les notes que le bassiste jouait, c'était toutes les deux notes, donc c'était des blanches, donc ça faisait ton ton ton ton, et c'était même d'ailleurs pas euh, des contrebassistes au début, c'était des instruments avant comme le sous-bassophone euh, qui jouaient ce genre de rythme. Donc pour savoir où est la pulsation dans un morceau de jazz, en général, si vous arrivez à entendre les notes de basse, bah, il suffit de battre la pulsation en même temps que les notes de basse. La batterie, elle, elle a un rôle qui peut être assez marqué rythmiquement, comme dans les années 30, où elle va faire. Euh, ce fameux rythme qu'on retrouve dans quasiment tous les styles de jazz qui s'appelle le shabada donc c'est noir et deux croches et c'est enchaîné donc ça fait tan tan tan tan tan tan et ça fait ça c'est j'imite le charlet donc c'est une partie de la batterie avec les deux cymbales qui se qui se touchent comme ça là qui se font face mais ça peut être aussi sur une cymbale ride donc ça va faire plus Ting, ting, ting, ting, ting, ting. c'est un peu plus ce son là, et là c'est plus dans les années 50 que ce son est, est apparu, donc ça c'est un rythme vraiment typique, et après on a le rôle joué par les instruments harmoniques, donc la guitare ou le piano. Dans le, la période swing, donc le jazz, le premier style de jazz New Orleans, tout ça c'était dans les années 20 à peu près, dans les années 30 est apparu le style qu'on appelle swing, et après dans les années 50, il y a eu beaucoup de, de, de choses nouvelles qui sont apparues, le bebop notamment. Euh, donc dans les années 30, le piano et, et la guitare surtout ont un rôle très rythmique. Donc la guitare elle fait une pompe, elle joue tous les temps, comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on entend euh, chez les guitaristes qui jouent avec des big bands par exemple. Les big bands c'était très courant dans les années 30. Count Basie, Duke Ellington par exemple, et un peu plus tard, à partir du bebop, on a eu un style d'accompagnement qu'on appelle le comping, qui est un accompagnement improvisé rythmiquement avec des accents, Mais donc c'est des accords qui sont plaqués mais avec des accents comme ça, des accords enrichis, parce que la batterie et la basse marquent la pulsation, la pulsation de façon très définie, donc on n'est pas obligé de marquer la pulsation en plus, on peut très bien faire des choses un peu plus subtiles et euh, surprenantes. En termes de structure de morceaux, la base, le, la chose à vraiment comprendre et à savoir euh, lorsque vous écoutez du jazz, c'est de comprendre comment les, les morceaux sont structurés. Dans l'immense majorité des cas, au début d'un morceau, on a le thème principal du morceau, donc il y a une mélodie définie, qui des fois est un peu modifiée, mais on la reconnaît en général, à la fin du morceau on a la même chose donc il y a le thème qui est réexposé, la mélodie principale réexposée, et au milieu on a des improvisations de différents musiciens qui veulent improviser, des fois ils se répondent, des fois il y a un solo de batterie aussi donc voilà c'est ça la structure, thème, les solos, et thème à la fin. Et l'autre chose à savoir c'est que la structure harmonique, ce qu'on appelle la grille d'accords du morceau elle est définie sur euh, sur la mélodie principale. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un solo, en fait, on fait tourner cette structure harmonique, cette grille, un certain nombre de fois. Donc, je peux faire un solo sur une grille, ou deux grilles, ou trois grilles. Et après, un autre soliste va faire un solo sur une ou deux grilles. Et à la fin, on réexpose le thème une fois ou plusieurs fois. Si vous êtes déjà un peu familier avec le jazz et que vous savez à peu près comment ça marche, ça vous a... Je ne pense pas avoir dit des choses trop surprenantes. Si c'est assez nouveau et que ça vous a intéressé, essayez juste de cliquer sur un ou deux liens, d'aller écouter un ou deux morceaux, pas plus, euh, que je vous conseille, donc Fran Franck Sinatra ou Ella Fitzgerald. essayez de reconnaître ça, si au début il y a le thème, après il y a des solos, après il y a le thème, est-ce que vous entendez le shabada dans le morceau par exemple, voilà, c'est vraiment des... des euh, c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie écouter du jazz et comprendre, parce que Comprendre ça, ça permet de comprendre les codes de cette musique et c'est vraiment important lorsqu'on veut la jouer. Maintenant, parlons du son. Comment avoir un son qui sonne jazz Il y a pas mal d'éléments qu'on peut ajuster pour avoir un son de jazz qui est convaincant. La première des choses, c'est la guitare. C'est plutôt bien d'avoir une guitare qu'on appelle guitare jazz, qui est une guitare qui a un son plutôt moelleux, Plutôt chaleureux et qui va vous aider à bien sonner si vous faites du jazz donc assez souvent c'est des guitares avec une caisse de résonance plus ou moins grosse on appelle ça arc top ou guitare jazz avec des ouïs comme ça comme sur un violon euh, c'est des guitares qui ont un son plutôt boisé et euh, dans certains cas pas dans tous ce sont des guitares qui sont plutôt légères et qui, qui donnent euh, qui, comme elles sont légères, elles sont un peu molles, on va dire, et donc elles donnent un son chaleureux, euh, euh, elles ont un son chaleureux tout simplement, les aigus ne sont pas trop présents et pas trop claquants, comme on pourrait l'avoir sur une guitare qui est faite pour le métal, où là il faut que les aigus soient très définis et, très, et plutôt forts, euh, surtout parce qu'on joue avec de la distorsion. Donc voilà, ça, ça vous aidera à avoir un son de jazz, il n'y a pas un seul type de guitare jazz, parce qu'il y a des guitares jazz qui ont un son assez plutôt métallique. Hein. Si vous écoutez George Benson, dans certains enregistrements, il a un son plutôt brillant. Donc voilà. Première chose, essayez d'avoir une guitare jazz, si vous pouvez vous permettre de vous en acheter une. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment de vous mettre au jazz, bah vraiment, ça aide vraiment d'avoir une guitare jazz en fait, pour sonner jazz. Ensuite, les cordes. Euh, on aime, alors on fait pas de bend en jazz, ou vraiment très rarement, donc on peut se permettre d'avoir des cordes un peu plus tendues que si on fait du blues par exemple. Ça va pas nous fatiguer les doigts plus que ça. Donc assez souvent on prend un tirant dans les aigus, euh, la corde demi ça va être un tirant 9 ou 10 ou 11 ou même 12, euh, ça peut monter jusqu'à 12, même 13 si vous êtes vraiment. Euh, et assez souvent on aime bien les cordes filets plats. Ça donne un son qui est plus chaleureux, plus rond dans les graves. C'est pratique pour pas mal de, dans pas mal de situations, mais ce n'est pas une règle générale non plus. C'est-à-dire qu'il y a des situations, par exemple, si vous jouez dans un big band et que vous faites la pompe souvent et que vous voulez avoir un son un peu bien défini et un peu brillant dans les graves, vous n'allez pas opter pour des cordes filets plats. Sinon, opter pour des cordes filets plats, ça va vraiment vous aider à sonner jazz. Euh, donc filet plat, que, euh, les cordes c'est que sur les cordes graves en fait ça fait pas bzz, bzz, parce que le filet est aplati donc c'est tout lisse en fait, un peu comme la corde demi aiguë l'intérêt d'avoir des cordes plus tendues qu'avec un tirant 8 ou 7 c'est qu'on va avoir un peu plus de volume euh, et ça va être un peu plus facile d'avoir un son qui est euh, chaleureux, qui est présent et qui tient euh, et aussi Mine de rien, le fait d'avoir des cordes plus tendues, ça va nous permettre de, plus facilement d'avoir un jeu de jazz, parce qu'on va être moins tenté de faire des bends, parce que quand on va faire des, euh, on va faire des choses assez euh, physiques sur les cordes, elles ne vont pas trop bouger, elles ne vont pas sonner fausses, ou elles vont pas, on ne va pas les bender, par exemple si on fait des trilles, ce genre de choses. Donc, si, avoir des cordes jazz, donc tirant, tirant 10 peut-être dans les aigus, commencer par un tirant 10, avec des fils et plats, ça aide beaucoup. Les médiators maintenant. Alors, les médiators, il euh, n'y a pas vraiment de règles. Je vais vous montrer qu'il y a plein de possibilités, mais je vais quand même vous aider à prendre un médiator qui va vous aider à, à bien sonner. En fait, euh, vous pouvez prendre des médiators donc, très fins. Alors, lui, il n'est pas très fin, mais il est quand même un peu fin c'est 1.5 mm. Mais vous pouvez même prendre un 1 mm, pourquoi pas et il y en a des beaucoup plus épais comme celui-là à 3 mm je crois, que j'aime beaucoup, euh, si vous avez un médiator qui est gros et qui est vraiment rond au niveau de l'endroit qui touche les cordes, vous allez avoir un son qui va être plus chaleureux et vous aurez plus de basse, si vous avez un médiator qui est plus anguleux et plus fin, vous aurez un son qui va être plus brillant et avec un peu moins de basse. Euh, moi avec cette guitare je joue avec ce médiator 2 mm et je joue avec ces médiateurs là avec cette partie du médiator et non pas celle-ci. Le médiator, je vous conseille vraiment de le choisir par rapport à la guitare et à l'ampli que vous avez. Cette guitare, elle a certaines caractéristiques sonores qui fait que si je joue avec cette, ce, euh, ce médiator, c'est là où j'ai, je trouve le meilleur son. Si je joue avec ce médiator que j'utilise pour beaucoup d'autres guitares, je vais avoir un son rond avec ce médiator, en plus sur une guitare qui sonne Déjà assez, avec un son assez rond, notamment parce que j'ai des fils plats. Donc ça fait un son rond qui est accentué avec ce médiator et ça fait un son trop, euh, comment on dit, trop muddy en anglais. En français, on va dire en trop boomy, trop. <rire> trop. Boue boue boue boue boue. et c'est pas assez défini dans les médiums et dans les aigus. Donc choisissez votre médiator par rapport au son qu'il vous donne avec la guitare que vous avez, et avec l'ampli que vous avez et ne vous dites pas mais en jazz il faut jouer, euh, par exemple, qu'avec des, des gros médiators Non, c'est un peu plus subtil que ça, essayez vraiment de choisir le médiator par rapport au... à votre son global Le choix de l'ampli, c'est important C'est important d'avoir un ampli, euh, si vous voulez sonner jazz, qui a un son qui qui est un peu chaleureux Alors, ce qu'on aime bien en général en jazz, c'est d'avoir des aigus qui sont pas trop claquants d'avoir des médiums qui sont assez présents, donc très souvent le, le réglage un peu cliché c'est de baisser les aigus, de les mettre même des fois à zéro, hein. les médiums de les monter, voire de, de les mettre à fond, et les basses, alors on aime bien avoir un son avec des basses présents euh, quand on fait du jazz, mais souvent le risque c'est que la guitare qu'on a ou le micro qu'on a fait que les basses il y en a beaucoup trop et ça fait bou bou bou. et si en plus on joue avec un bassiste, il ne va pas être content parce qu'on lui prend toutes les fréquences euh, graves donc assez souvent on les baisse pas mal, euh, les, le, les basses sur l'ampli, parce que si on a une guitare jazz, on a déjà beaucoup de basses donc voilà, les médiums assez présents et les aigus vraiment pas très présents, c'est un son un peu cliché qu'on trouve dans le jazz c'est pas forcément une règle générale, mais si vous faites ces réglages là, vous aurez un son qui va sonner jazz en termes de choix de marques d'amplis et de modèles, il euh, y a beaucoup d'amplis qui sonnent bien, il y a aussi pas mal d'amplis qui ne sonnent pas bien. Tous les amplis qui sont vraiment spécialisés pour le rock, et le hard rock et ce genre de musique, en général, vont pas trop bien sonner pour du jazz. En général, ça dépend des amplis. Je sais que, par exemple, les amplis Marshall à Transistor, c'est des amplis qui ne sont pas très bien pour sonner jazz. Euh, si vous prenez le de Fender, le, Hot Rod, non pas Hot Rod, le blues junior, c'est un ampli qui sonne plutôt bien en jazz. Euh, moi, l'ampli que j'ai, c'est un ampli à transistor de, de la marque Henriksen, qui est spécialisé pour sonner jazz. Donc, euh, après, c'est un ampli qui est un peu cher, mais qui est, que j'adore parce qu'il est très compact, et puis parce qu'il a un excellent son. C'est l'ampli qu'on voit ici, là, en bas. Euh, donc, essayez de prendre le temps d'essayer de, différents amplis et de chercher ce son un petit peu chaleureux, un peu moelleux. Euh, moi j'ai essayé plein d'amplis et puis des fois, des... j'ai essayé des amplis qui étaient plutôt faits pour le rock et qui m'étaient présentés comme ça. Et comme j'avais déjà un peu une oreille, euh, je savais euh, quels sons je cherchais, je suis arrivé à avoir des supers sons de jazz avec des amplis rock. Donc il ne faut pas forcément trop généraliser, ni non plus se dire les transistors c'est pas bien, il faut jouer sur des amplis à lampes, c'est un peu plus subtil que ça. Vous n'aurez pas le même son avec les transistors qu'avec les lampes. Mais voilà, il faut chercher ce son mou, plutôt moelleux et, et ces, ces beaux médiums. Tout ça, c'était la partie matérielle, mais en fait, le plus important, ça va être vos doigts. Ça va être comment vous allez jouer qui va faire que ça sonne jazz. Ça m'est arrivé très souvent de voir des musiciens qui jouaient sur des guitares de rock, sur des amplis de métal et qui sonnaient hyper bien en jazz. Il euh, y a plein de guitaristes qui sont connus, des guitaristes de jazz qui jouent sur des télécasters et sur des amplis qui ne sont pas forcément spécialisés pour le jazz, mais ils arrivent à très bien faire sonner ça. Donc il ne faut pas non plus généraliser, et en fait un bon musicien il saura faire sonner quasiment n'importe quel matériel avec un son de jazz. On va parler justement de la technique et de justement des doigts, comment faire en sorte avec vos doigts de, de sonner jazz. Alors, euh, là je vais donner des conseils, pas mal pour les, euh, les guitaristes qui viennent d'un autre style de musique, notamment un style de musique où on attaque assez franchement la guitare, le rock, le blues, la funk, voilà ce genre de choses, le métal, tout ça, euh, donc la guitare on l'attaque de façon assez douce en jazz, on, cher on cherche à avoir un son qui fait et non pas toum". donc on va faire Voilà, ça c'est un son, c'est un beau son de jazz. Donc si je coupe mon volume et que j'attaque, vous entendez pas comme si, comme si un, un bluesman jouait euh, en acoustique sa guitare, c'est-à-dire et encore là j'arrive pas trop à la, faire, à la faire friser ma guitare parce qu'elle est réglée un peu haute, mais si j'avais une une télécaster, une stratocaster, et ben ça friserait assez franchement, et c'est le son qu'on entend lorsque les rockers ou les bluesmen jouent en acoustique sur leur guitare, ça fait clink clink clink clink C'est pas du tout ça qu'on va chercher en jazz, on va plutôt chercher à avoir un son qui fait Ça c'était la première chose. Deuxième chose, pas de bend pas forcément une règle absolue, mais si vous voulez sonner jazz facilement, ne faites pas de bend. Dès que vous allez faire tout de suite ça, ça va sonner blues ou autre chose mais ça va pas sonner jazz. Euh, vous pouvez aussi, lorsque vous jouez, essayez pas forcément de faire entendre toutes les notes euh, avec la même précision. Il y a certains styles où il faut les, jouer toutes les notes pareilles, lorsqu'on fait un lié, il faut que toutes les notes et le même volume, là si vous voulez gagner en expressivité il faut pas jouer toutes les notes pareilles, donc ça, ça rejoint un peu le blues dans cette logique là, et, et ce type de phrasé avec des variations de volume de notes, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans le bebop, dans, dans, dans les années 50, un style de jazz qui a été développé par Charlie Parker et Didi Gillespie, euh, mais avant on retrouve un peu moins ça, si vous écoutez le guitariste Charlie Christian qui joue avec Benny Goodman, que j'ai conseillé dans le, la première partie de cette vidéo, il a un jeu qui est beaucoup plus régulier, ça fait ça, si vous écoutez Charlie Parker ça va faire, il y a des notes un peu ghost notes on dit, ou étouffées, ou jouées pas fort du tout, et d'autres un peu plus présentes, donc vous pouvez faire ça pour sonner un peu bebop, donc au lieu de faire faire quelque chose comme celle-là on entend presque pas ça apporte des petits effets de rebondissement qui sonnent vraiment bien et qui sonnent typiquement de jazz euh, autre chose les tous les effets qui vont donner un peu de moelleux et de souplesse à votre son les glisser par exemple ça c'est quelque chose qu'on utilise très souvent jazz, souvent des d'un demi-ton, des liés aussi. Cet effet là, donc le croche de double, ou alors en triolet. Vous avez vu que les deuxième et troisième notes sont un peu étouffées. Et c'est fait exprès, hein. c'est pas. Je pense avoir donné pas mal de conseils pour vous aider à sonner jazz assez rapidement. C'est des conseils, si vous les appliquez, même si vous n'avez pas du matériel jazz a priori, puisque vous n'avez pas d'argent disponible tout de suite pour vous en acheter, euh, vous pourrez quand même sonner très jazz avec, euh, avec ce genre de conseils. Si vous avez un son qui est particulièrement brillant avec votre guitare et votre ampli, vous pouvez très bien, et que votre ampli il est déjà baissé euh, à zéro sur les aigus, vous pouvez utiliser le bouton tone de la guitare pour enlever un peu d'aigus le mettez pas forcément à zéro, sauf si vous voulez sonner comme Pat Metheny, par exemple. Mais euh, baissez-le un petit peu, juste pour adoucir les aigus. Prenez aussi 2-3 minutes pour aller écouter dans les pistes d'écoute que je vous ai données quelques guitaristes de jazz, Wes Montgomery, Kurt Rosenwinkel, Pat Metheny, par exemple, et juste écouter et voir si vous entendez ce que j'ai dit dans cette partie de la vidéo, ou même encore mieux, voir des vidéos. De ces musiciens qui jouent, vous en trouverez plein sur internet, comme ça vous verrez si j'ai pas trop dit de bêtises. Maintenant les accords, quels sont les accords qu'on utilise en jazz, quels sont les accords qu'on trouve dans les morceaux de jazz euh, En général ce sont des accords à quatre sons différents, alors les premiers styles de jazz dans les années 30, ont trouvé beaucoup d'accords majeurs, mineurs, 7, comme les accords qu'on trouve en chanson, en morceaux qui ne sont pas de jazz, donc si on voyait un sol majeur, un sol majeur on peut le jouer comme ça, si on accompagne une chanson on peut aussi le jouer comme ça avec un barré, ou le même accord mais avec cette position de la main un peu plus reposante, un peu plus difficile à faire mais qui va vous empêcher d'avoir des tendinites, ça ce sont des accords qu'on trouve très souvent dans le jazz des années 30-40, donc on entend des accompagnateurs qui vont faire faire ça sur des morceaux de jazz parce que dans les années 30 on faisait la pompe souvent. Au fur et à mesure que le jazz a évolué les accords se sont un peu enrichis et notamment à partir d'un certain moment peut-être les années 40 quelque chose comme ça je saurais pas être très précis là dessus, euh, les accords courants étaient des accords avec quatre sons donc on a commencé par rajouter une sixth majeure à l'accord majeur donc on joue l'accord de sol majeur 6 comme ça, on peut aussi le faire comme ça, et pas mal plus tard, donc après le bebop, peut-être dans les années 60, euh, les accords majeurs les plus couramment utilisés sont devenus des accords Maj7, donc un accord de sol Maj7, ça n'est plus ça, on n'a plus la 6 majeure mais on a la 7 e majeure de sol. Là vous avez vu que je dis un nom d'accord, et je dis le rôle de la note dans l'accord, cette note c'est ce qu'on appelle la septième majeure de sol. c'est une note qui est distante d'une septième majeure, de cette note-là, septième majeure c'est un intervalle, donc ça fait cet accord-là, et je sais que mon accord il contient une fondamentale, une septième majeure, une tierce majeure et une quinte. Savoir quelles sont les notes dans un accord, c'est quelque chose qui est fondamental et absolument nécessaire lorsque vous faites du jazz et ça vous servira à plein de choses, à comprendre les accords que vous jouez, à comprendre les accords que vous voyez quelqu'un jouer. Euh, ça vous permettra de créer de nouveaux accords, simplement en comprenant que si vous modifiez telle note, ça va faire tel type d'accord. Donc c'est extrêmement utile et si vous voulez euh, maîtriser un peu le nom des accords, Travailler quelques accords de jazz, c'est une très bonne solution et ça, vous, ça va vous faire votre, monter votre degré de maîtrise des accords d'un cran, vraiment. Par rapport aux accords Mach 7, il y a un malentendu qui est assez courant, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent le jazz en lisant des partitions comme celles qu'on trouve sur le Real Book ou sur des grilles que des personnes partagent, et l'accord qui est joué de façon basique et systématique sur les accords majeurs, c'est un accord Mach 7. Il faut savoir qu'il arrivait tardivement à l'accord Mach 7 et il sonne vraiment pas dans tous les styles de jazz. Dans le bebop par exemple, qui est quand même un, un style de jazz avancé, les accords de base, en, les accords majeurs de base, c'était les accords 6 qui étaient très souvent utilisés. On trouve aussi des Mach 7, mais assez souvent, c'est plus des accords 6. Donc, sachez bien que lorsque vous jouez un accord majeur de base en jazz, c'est pas forcément un Mach 7. Voilà, c'est vraiment un choix à faire entre les deux, et si vous hésitez, je vous conseille plutôt de jouer l'accord 6. Là, on avait un accord M7, si la 7 on la fait descendre d'un demi-ton, ça nous fait jouer un accord 7, là on a un sol 7 donc 7. 7 on peut aussi regarder les positions à cet endroit-là du manche. Ici, c'est une position d'accord avec la fondamentale sur la corde de mi. Ici, c'est la fondamentale sur la corde de la, sol majeur. Il est comme ça. Sol machette, il est comme ça. Sol 7, il est comme ça. Ensuite, il a la tierce majeure. On la descend d'un demi-ton, ça nous fait un accord mineur 7. Vous remarquez que tous les accords jusqu'à présent, je les joue sans quinte dans les graves je joue pas comme ça mon mineur 7, mais je le joue comme ça, enfin comme ça en fait, mais sans jouer cette note là, et si je veux faire une rythmique dessus, bah, je vais le jouer comme ça, ça me permettra d'étouffer cette, cette corde, ça c'est important euh, de le comprendre, c'est souvent on n'aime pas ce son un peu euh, rugueux, euh, pâteux, qu'on pourrait dire un peu rock aussi, qu'on trouve dans les power chords, dans les graves, on n’aime pas ce son-là. Mais dans certaines situations, on va chercher ce son-là. En jazz manouche, on aime bien. Si vous faites une rythmique avec euh, et que vous, vous êtes pas et que vous avez un son un peu acoustique et vous voulez un peu de présence dans les graves et de c’est quoi le mot, de ronfle de, de ce son qui vient dans les graves, vous allez chercher à jouer ce genre d’accord avec des quintes dans les graves, donc avec un power chord, comme cette position de sol 6 par exemple. ça fait plus r, r, r, r que si j'utilise cette position d'accord de sol, sol, 6. On était sur le sol mineur 7. Si la quinte, on la descend d'un demi-ton, ça nous fait un accord de sol mineur 7 bémol 5. Et si la septième mineur, je la descends encore d'un demi-ton, vers une septième diminuée ou une sixth majeure, ça me fait un accord de sol diminué ou plutôt sol diminué 7. C'est le nom précis. Ici, le sol 7, il était comme ça. Le sol mineur 7, il est comme ça. Le sol mineur 7 bémol 5, il est comme ça. Et le sol diminué 7, il est comme ça. J'explique pas en détail d'où viennent ces accords, tout ça. Je vous les montre. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords Courant en jazz, les accords de base ce sont des accords à 4 sons, ils ont une fondamentale, une tierce, une quinte et une septième, ils ont quatre, quand on dit quatre sons c'est quatre notes différentes, ça ne veut pas forcément dire quatre cordes qui sont jouées, je peux jouer ces accords à 4 sons différents sur six cordes, sur, si je joue sur un piano je peux jouer mes, avec mes 10 doigts des notes qui seront au final quatre notes différentes, donc il y en a que je vais redoubler, que je vais jouer plusieurs fois. Euh, ce qui est important de savoir, c'est déjà que les accords à quatre sons qu'on appelle tétrades et non pas triades pour les accords à trois sons, ce sont les accords de base en jazz. Et la deuxième chose à savoir, c'est d'apprendre par cœur ces différentes positions d'accords. Euh, donc il y en a deux pour chaque, chacune des positions, la position ici la position ici. Et de savoir où les placer en fonction de la fondamentale de l'accord. Si vous savez que votre position d'accord mineur 7 bémol 5 c'est ça et que vous voyez do mineur 7 bémol 5 monter jusqu'au do la fondamentale elle est ici hein, dans cet accord elle était là pour le sol et vous avez un do mineur 7 bémol 5 ce principe là de d'avoir connaître une position d'accord et de la mettre au bon, sur la bonne case pour avoir le bon accord ou la bonne fondamentale ça c'est valable pour tous les accords en guitare hein, c'est la façon dont on procède dans tous les styles de musique. Maintenant, je vais vous montrer les positions d'accord d'un morceau très connu, un des plus connus au monde en jazz, je pense. C'est Les Feuilles mortes, qui est connu en anglais avec le, euh, avec le nom Autumn Leaves. Donc, on va le jouer en sol mineur, et c'est un morceau qui commence par l'accord de Do mineur 7. Donc, je dis le nom des accords, et je vous montre les positions à chaque fois. Do mineur 7. Facette ensuite c'est une position d'accord 7 très simple avec les notes principales de l'accord qui sont la fondamentale, la tierce et la septième. La quinte juste on peut très bien ne pas la jouer sur les accords qui ont une quinte juste. Quand la quinte est augmentée ou diminuée il faut la jouer parce qu'elle a une couleur importante, sinon on peut très bien ne pas la jouer. On est sur un Fa7, ensuite Si bémol majeur, que je peux jouer Si bémol 6, le Si bémol est ici, hein, et ça c'est une position d'accord 6 celle qu'on a vue sur Sol tout à l'heure. Ensuite, Mi bémol majeur, qu'on peut jouer Maj 7 par exemple, comme ça. La mineur 7 bémol 5. Le Ré 7. Et le Sol mineur, qu'on va jouer sol, soit Sol mineur normal, comme ça, sans enrichissement, soit avec une Sixte majeure c'est un accord mineur de résolution, parce qu'en fait on a une sensation de résolution sur cet accord là, on va le jouer avec une, une sixte majeure et non pas une septième mineure, faire un sol mineur 7 à ce moment là c'est pas du tout une bonne idée, ça va pas sonner très bien, c'est un peu une notion subtile euh, mais je la partage avec vous euh, maintenant dans cette vidéo et puis sachez qu'il y a une vidéo youtube dans laquelle j'explique ça en détail. La structure de ce morceau, les feuilles mortes, c'est une structure en 32 mesures, c'est un morceau dont la grille fait 32 mesures et la logique ou la structure de cette même grille, c'est en fait quatre blocs, euh, on va les appeler A et B qui sont deux blocs différents et donc c'est A, A, B, A donc il y a quatre blocs dans ces 32 mesures, chaque bloc faisant huit mesures on joue une fois la mélodie A une deuxième fois la mélodie A ensuite la mélodie B et les accords qui vont avec et la mélodie A. Donc A A B A, c'est une des deux structures les plus courantes en jazz, l'autre étant A et B, avec un A qui fait 16 mesures et un B qui fait 16 mesures, puisque 32 mesures c'est la, la durée de grille la plus courante en jazz. Donc on refait la même chose. Ensuite on arrive sur le B. La mineur 7 bémol 5 qu'on a déjà joué donc on le connaît. Le ré 7, le sol mineur de résolution. Ensuite le do mineur 7 qu'on a déjà joué, ah, il est facile ce morceau. Le fa 7 et le si bémol. Et ensuite le la mineur 7 bémol 5, le ré 7. Ah et là on a un changement. On a un sol mineur 7. On a un sol bémol 7. Donc sol bémol, c'est une note qui est ici et la position d'accord 7, c'est ça. Ensuite, on a un Fa mineur 7 qui est là. Ça commence à être un peu pas évident. Après, on a un Mi 7. Alors, ça a commencé à faire trop grave, donc je vais peut-être jouer ces accords plus aigus. Donc Sol mineur 7. Je peux le jouer ici. C'est celui qu'on a vu, mais je peux aussi le jouer comme ça. C'est une autre position épurée, donc avec tierce septième, qui me permettra d'enchaîner plus facilement cet enchaînement d'accords. Sol mineur 7, Sol bémol 7, Sol bémol. Position d'accord 7. Fa mineur 7. Mi 7. Et là, on a le, on a le Mi bémol maj 7. Comme ça. Par exemple, le Ré 7. Et le Sol mineur 6. J'ai passé assez rapidement. Je n'ai pas tout détaillé comme je le fais parfois dans certaines formations. Euh, mais au moins, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que ça allait trop vite, téléchargez les, le relevé de, de ce que je joue, essayez de bien comprendre, de vérifier que je ne me suis pas trompé sur une des positions d'accord, on ne sait jamais, ça peut arriver, euh, et voilà, de, de le refaire lentement, de bien comprendre où est la fondamentale, les positions d'accord, c'est vraiment important de faire ça, plutôt que juste recopier ce que je fais sans trop comprendre. Euh, une erreur qui est assez courante, dans ce genre de situation où, donc là j'ai juste plaqué les accords, j'ai pas fait de rythmique une erreur très courante chez les accompagnateurs qui sont pas trop expérimentés c'est d'avoir beaucoup trop de basses c'est possible que votre guitare a beaucoup de basses, c'est possible que votre micro vous donne beaucoup de basses celui là il en donne pas mal mais il y en a d'autres comme les micros P90 qui sont un modèle assez connu qui donnent énormément de basses si en plus de ça votre ampli il a beaucoup de basses et en plus de ça il est dans la direction de votre guitare ça peut un peu tourner en larcène que vous jouez une note grave et ça fait et ça fait un son avec des basses très très présentes donc baissez les basses sur votre ampli à 0 si c'est nécessaire mettez votre ampli... votre ampli pas trop fort et ne le mettez pas dans la direction de votre guitare et ça va pas mal adoucir les basses maintenant on va parler d'accompagnement on va voir les différents styles d'accompagnement qui sont possibles lorsqu'on joue du jazz et principalement, il y en a deux. Euh, le premier qui est apparu, c'est un style d'accompagnement qui marque les temps. On appelle ça la pompe. Donc on va faire tous les temps, ton, ton, ton, ton, ton, en relâchant l'accord à chaque fois. Donc si je prends l'accord de sol 6 par exemple, ça va faire quelque chose comme. Là, j'ai un son qui, selon moi, a beaucoup trop de basses. Je vous expliquerai tout à l'heure comment modifier ça. Mais en gros, ça ressemble à ça, la pompe. Euh, la pompe, c'est le premier style d'accompagnement qui a apparu et c'est un style qui a été pendant très longtemps utilisé, qui est toujours, bien sûr. Euh, c'est important d'écouter des enregistrements où on trouve ce genre d'accompagnement, donc vous en aurez dans, le, dans le, un des documents associés à cette vidéo. Il y a un morceau que moi j'aime particulièrement, dans lequel on entend bien euh, la guitare qui rentre et qui fait vraiment ce tchonk tchonk tchonk tchonk, c'est euh, Tiny's Tempo avec euh, Charlie Parker qui joue et le guitariste, c'est Tiny, Tiny Grims, euh, qui joue justement, qui fait la pompe, c'est important de savoir comment faire ce style d'accompagnement, qui est un style d'accompagnement qui a été euh, utilisé dans certains styles de musique, comme le jazz manouche, où c'est extrêmement présent, le seul type d'accompagnement qu'on a c'est la pompe, hein. on ne fait pas de comping en jazz manouche, donc c'est vraiment ça qui marque le temps, parce qu'on n'a pas toujours un bassiste, on a très rarement un batteur, donc il faut marquer la pulsation c'est un style d'accompagnement qui est souvent boudé par les musiciens de jazz qui en gros ne s'intéressent que au jazz qui vient après les années 50 c'est vraiment dommage parce que ce style de jazz qu'on appelle straight ahead ou main mainstream on peut dire aussi, c'est un jazz un peu standard on va dire, le plus, le plus joué euh, c'est un style de jazz qui est enseigné dans plein d'écoles, dans des conservatoires, tout ça Et Souvent, les personnes qui jouent cette musique ne s'intéressent pas trop aux autres styles de jazz et pas forcément aux styles de jazz qui sont avant les années 50. Euh, et voilà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans des situations où, où je, je pensais que le... j'essayais d'adapter mon accompagnement et là j'essaie la pompe et les musiciens se retournent et font... Tu fais quoi On n'est pas en jazz manouche ou un espèce de regard un peu, pas forcément bienveillant comme ça. Donc euh, essayez de vraiment rester ouvert sur ces deux styles d'accompagnement, la pompe, et le comping qu'on verra un peu après. Euh, pour bien faire la pompe, alors mmh. euh, la pompe dans un style jazz avec ce type de guitare et donc pas dans un style jazz manouche, hein, on ne fait pas jazz manouche ici, euh, c'est euh, ce qu'on entend assez souvent chez les guitaristes qui, accompagnent, euh, qui accompagnaient les big bands dans les années 30, il y en a un qui est très connu qui s'appelle Freddie Green et qui a énormément influencé ce style d'accompagnement, qui est un style d'accompagnement donc rythmique parce qu'on marque tous les temps, tchon tchon tchon on fait ça et on va pas jouer toutes les cordes, on va jouer souvent deux ou trois cordes donc le, les voicings, les, les formes d'accords utilisées par Freddy Green c'était ce genre d'accord donc par exemple sur un accord de Sol majeur il pouvait faire ça, c'est trois notes uniquement et tous les renversements qu'on peut trouver à Sol majeur j'explique pas trop la logique de ça, mais en gros il y a aussi un sol majeur qui se trouve ici il y en a un ici aussi et on peut faire des accords de passage donc si je fais juste cet accord de passage voilà. juste faire ça pour l'instant, je vais vous montrer comment rythmiquement ça se fait donc il faut pas avoir trop de basses là mon ampli il est pas réglé pour euh, un, ce type d'accompagnement. Si je le règle pour ce type d'accompagnement, mes basses... Donc moi j'ai euh, un EQ avec cinq, euh, donc 5 les basses, les basses un peu plus aiguës, les, bon. les basses je les mets à zéro quand j'accompagne sur ce style, sinon ça fait et ça sonne pas bien. Moi ce qui m'intéresse, c'est les notes un peu médium qui vont... Voilà, j'ai envie qu'elles ressortent. Ce que je fais, c'est que aussi, j'essaie de faire en sorte, le plus possible, quand je suis en concert ou quand je enregistre des vidéos, que on entende le son acoustique de ma guitare, parce qu'elle a aussi une petite résonance regardez si je me mets à 0 et que je fais il y a un son acoustique qui est assez, qui est assez présent et il... lorsque ce son il est mélangé au son de mon ampli, ben ça fait un beau son donc je me mets pas toujours à 10 quand je fais ça j'essaie de faire en sorte de, voilà, de trouver le bon volume vous voyez que là j'ai un micro qui enregistre le son acoustique de la guitare c'est pour ça que vous pouvez bien l'entendre donc là je suis pas mal, et donc voilà allez écouter les enregistrements que je vous conseille d'écouter pour entendre ce son là si vous faites ce type d'accompagnement il faut que vous soyez pas trop fort et il faut que vous soyez parfaitement synchro avec la basse donc vous allez jouer les temps, comme la basse, et il faut que vous écoutiez ça très attentivement. Je ne passe pas trop de temps à jouer ce style d'accompagnement. Si euh, ce type d'accompagnement vous intéresse, essayez de trouver des vidéos qui expliquent le style d'accompagnement de euh, Freddie Green, et ce genre de guitariste. Je vous conseille aussi de pas mal vous intéresser au jazz manouche et au, à la pompe euh, manouche parce que c'est très similaire. Euh, ce n'est pas exactement le même son et pas toujours les mêmes accords, même s'ils sont souvent assez proches, mais euh, dans le jazz manouche, la pompe est omniprésente, donc les personnes qui accompagnent sont habituées de jouer comme ça, et il y a une, une expertise, on va dire, de ce type d'accompagnement dans, dans ce style. Maintenant, on passe au comping, qui est un style d'accompagnement un peu plus courant en jazz. Aujourd'hui, c'est un peu le style d'accompagnement qui est un peu la norme. Euh, et c'est bien le comping, ça n'est pas le camping qui est une activité assez différente. Donc, comping avec un O, c'est O-M-P-I-N-G, euh, le comping, en fait comping ça veut dire, c'est un, une abréviation, enfin une contraction du mot accompanying, voilà, on a un rôle où on joue, euh, il faut faire entendre l'harmonie, donc il faut faire entendre les bons accords et euh, rythmiquement on improvise. Donc on joue les accords quand on veut, il faut juste faire des rythmes qui font danser, qui sont sympas, qui sont pas trop répétitifs ou pas, pas assez répétitifs, ou qui ne sont pas trop sur le devant au premier plan, mais qui sont un accompagnement. Dans ce style d'accompagnement, on va jouer les accords. Donc C'est un style d'accompagnement qu'on joue lorsqu'on est accompagné d'un bassiste et aussi, si possible, d'un batteur. On va pas jouer les fondamentales ou les notes graves l'accord, on va rester sur les quatre cordes les plus aiguës de la guitare, on peut aussi ne pas forcément jouer l'accord de mi aigu, mais voilà on va rester plutôt dans les aigus, donc ce qu'on va faire c'est que on va jouer sur une cadence extrêmement courante en jazz, le 2-5-1, c'est l'enchaînement des degrés 2 puis 5 puis 1 d'une gamme et on va faire ça en Do majeur, donc ça va être les accords de Ré mineur 7, G7 et Do majeur 7 peut aussi jouer ici. Nous, on va devoir connaître des positions d'accords sur les cordes aiguës qui font entendre ces accords-là. Donc, je vous en montre quelques-unes. Ré mineur 7, on peut le jouer comme ça. Je vous explique pas exactement pourquoi. Ça prendrait du temps, et puis c'est pas le propos de cette vidéo. Mais croyez-moi, lorsqu'on joue ces quatre notes, ça fait entendre un Ré mineur 7. Ensuite, on descend ces deux doigts d'un demi ton, ça fait entendre un G7, avec cette note en plus, qui est la bémol 9 qui a un enrichissement qui sonne très bien sur cet accord là, et là on a un C6-9, c'est un do majeur, un C6 avec une neuvième, qu'on va jouer uniquement comme ça. On peut jouer ces trois accords comme ça, ou alors, d'autres positions que je vous montre. Le ré mineur 7, on peut le jouer ré mineur 9 comme ça. Le sol 7, on peut le jouer comme ça avec deux enrichissements qui s'appellent la bémol 9 et la bémol 13. Je sais ça fait un peu peur mais c'est juste des dons d'enrichissement pour embellir l'accord et le faire sonner un peu plus jazz. Et là c'est un do 6 9 aussi. Donc je vais faire un exemple de comping qui sera relevé, entraînez-vous à le rejouer, essayez aussi de voir la logique de ce que je fais, rythmiquement assez souvent, donc je fais entendre l'accord donc assez souvent je plaque l'accord, je vais faire et des fois des, des choses comme ça et je vais faire exprès de faire des rythmes qui j'espère vont vous faire danser vont swinger et qui très souvent sont des rythmes qui commencent sur le contre-temps. Donc je vais pas faire 1, 2, 3, 4, 1, mais peut-être sur le contre-temps juste avant. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Pas systématiquement comme ça, mais je vais essayer de, de faire entendre assez souvent des contre-temps. C’est parti. Ce petit comping c'était pour illustrer un peu comment ça sonne tout ce que j'ai joué c'est relevé donc n'hésitez pas à observer attentivement ce que je joue il y a un moment où j'ai pris un peu plus de liberté j'ai joué d'autres accords que ceux que je vous ai montrés pour enrichir un peu l'impro puis j'ai fait un peu plus de variations j'ai fait quelques chromatismes d'accords aussi voilà c'est tout relevé prenez le temps de bien observer ce que je fais et si possible de bien comprendre ça passez du temps à écouter euh, différents guitaristes qui sont connus pour leur style de comping, il y aura ça dans, le, dans un des documents récapitulatifs euh, disponibles. Euh, donc je pense par exemple à Charlie Christian, à Tiny Grims dont on a parlé, ça peut être aussi euh, euh, Jim Hall, ça peut être euh, Jimmy Raney, ça peut être euh, Wes Montgomery, j'ai déjà dit ou pas Wes Montgomery, Ed Bickert par exemple, ou alors des guitaristes plus récents comme euh, Kurt Rosenwinkel, voilà. ou qui d'autre Il y a Peter Bernstein aussi, voilà. donc il y en a plein des guitaristes. Vous aurez ça dans le document récapitulatif. Ah, et j'ai oublié de dire, sur mon site, il y a une formation complète sur le comping. Il y en a peut-être même deux, je ne sais plus. Donc, euh, donc si ça vous intéresse, ce type d'accompagnement, allez prendre cette formation. C'est d'ailleurs une formation qui est assez... Euh, fondamentale, assez centrale parmi les formations de mon site, parce que c'est une formation où je donne beaucoup d'informations sur le choix des accords et les enrichissements. Maintenant, des phrases jazz, des plans jazz, ouais Ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent sur les réseaux sociaux et sur internet, parce que de, beaucoup, de, beaucoup de personnes font un peu, essayent un peu de créer un comment dire, un intérêt, un engouement, en publiant beaucoup de contenus qui montre des phrases, des plans, qui suggèrent aux personnes qui visionnent la vidéo, de les recopier et de les apprendre. Euh, C'est, alors aujourd'hui cet afflux d'informations qui est colossal avec, euh, avec internet, il n'est pas forcément très bon, mais ça n'empêche que, euh, apprendre quelques phrases typiques d'un style, vraiment, ça aide vraiment à à avoir un peu de vocabulaire de base et à comprendre un peu la logique des phrases qu'on aime bien dans ce style, à savoir le jazz. Donc je vais vous montrer six phrases, je crois, euh, qui sont vraiment typiques, donc certaines qui sont très simples, d'autres un peu plus compliquées, mais ça restera quand même des phrases en croche à 150 bpm quoi. Euh, donc je vais les jouer, chacune de ces phrases, et puis à la fin on va faire un petit débriefing de, de tout ça. La première phrase, donc qui est basée sur un accord de Ré mineur 7, c'est ça, c'est une phrase qui est extrêmement courante en jazz, avec un glissé au début et ça, c'est un arpège d'accord, c'est l'arpège de l'accord de Ré mineur avec une neuvième qui est rajoutée, la neuvième de Ré mineur et on descend fondamentale, quinte, tierce, neuvième fondamentale. C'est la phrase qu'on appelle la phrase « cry me a river » parce qu'il y a un morceau de jazz très connu qui commence comme ça « Now you say you're lonely » avec ces notes-là. Et c'est une phrase qui est très souvent jouée par Wes Montgomery. Euh, essayez d'écouter ses enregistrements et puis vous allez peut-être reconnaître cette phrase de temps en temps. Une deuxième phrase très courante qui est aussi issue d'un morceau. Euh, je sais... Je... je, je pense que c'est un morceau qui était composé, je ne sais pas si c'est le morceau qui a créé cette phrase, ou que cette phrase était très présente et quelqu'un a composé ce morceau sur cette phrase là, c'est le morceau Honeysuckle Rose dans lequel le thème fait ça. Donc là c'est plutôt dans une gamme de Fa majeur, mais bon peu importe, c'est pas très important. Ça. donc là je descends d'une note dans la gamme on pourrait dire, je redescends grave et je monte en une espèce d'accord de ré mineur et finis sur cette note donc mélodiquement en termes de dessin de phrase ça fait vous voyez que je commence aigu, je descends, je vais bas et après je remonte donc il y a toute une espèce de jeu qui rend la phrase intéressante si je faisais ben, ça rendrait la phrase peut-être moins intéressante, en tout cas ce genre de motif mélodique qui... Comment dire qui, Avec des, une phrase qui descend un peu et ensuite qui remonte et qui descend. C'est très courant en jazz. Ensuite une autre phrase très courte qui fait ça. Je refais. Donc là je vais donner un peu d'intérêt en, en créant un décalage rythmique. Tu, té, to taton. C'est des groupements de sur trois croches. Et si je continuais, ça ferait tout pas, do, pas, do, pas, do, do, Bon, c'est ça le décalage rythmique. La logique de cette phrase, c'est la suivante. J'ai ces deux notes. Celle-ci, elle descend chromatiquement, mais elle est entrecoupée à chaque fois par cette note, Si je continuais, ça ferait. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire sur euh, un Do majeur, par exemple, en finissant la phrase sur la neuvième e majeure de Do maje 7, qui est un très bon choix, puisque c'est un enrichissement de l'accord. Une autre phrase très courte aussi, qui fait ça. Ça c'est ce qu'on appelle une enclosure. C'est le fait de viser une note, la note finale qui est celle-ci. Sauf que plutôt que de la jouer tout de suite, on va jouer les notes qui sont autour d'abord. Cette note, on pourrait faire ça, sauf que non, on préfère faire un chromatisme vers cette note. Un chromatisme, c'est quand on monte par demi-ton ou qu'on descend par demi-ton. Donc si j'applique ça par exemple sur un accord de Ré mineur 7, je pourrais très bien le faire euh, ici, si je veux finir sur cette note qui est la sixte majeure de Ré mineur. Ou je pourrais le faire là. Ou sur n'importe quelle note. Là c'est vers la septième du, du Ré mineur. Ensuite une phrase. Alors je la fais en croche, ça fait ça. Pas évidente à jouer celle-là au niveau technique elle est très prisée par charlie parker cette phrase pas lui qui l'a inventée mais il l'utilisait abondamment donc la logique c'est d'avoir un ré mineur et d'avoir cette note dans le ré mineur qui descend par demi-ton qui est entrecoupée par cette note et ensuite on finit sur cette note Avec un glissé ou directement. Une autre phrase très courante. Un chromatisme et une descente de, sur trois notes. Là on est sur l'accord de Ré mineur 7 par exemple. On pourrait aussi le faire ici. toujours sur du ré mineur 7. Donc il y a au moins deux endroits où on peut le faire sur le ré mineur 7. Et une dernière phrase. Je la refais lentement. Ça, ça sonne très bien sur ré mineur. Un chromatisme. Un petit chromatisme qui descend et qui remonte. Et ensuite, une phrase sur le mode de Ré d'Orient, on verra ça tout à l'heure ce que c'est que ce mode-là. La neuvième, la onzième et la fondamentale de Ré mineur. Ces phrases-là, ce sont des phrases clichés que je vous conseille de jouer pas mal pour euh, les écouter en fait, pour, okay, pour les apprendre sur la guitare mais surtout pour les avoir dans l'oreille parce que le moment où vous les aurez dans l'oreille, vous allez les reconnaître lorsque vous allez les entendre dans les enregistrements et vous allez vous rendre compte à quel point ce sont des phrases qui sont courantes et qui font partie du vocabulaire euh, de cette musique-là. C'est un peu comme lorsqu'on apprend une, une langue, euh, évidemment apprendre la grammaire, apprendre le vocabulaire, c'est des choses qui sont importantes, sinon vous saurez pas à la parler cette langue, mais des fois on apprend aussi des expressions toutes faites. Euh, et, et ça aide à comprendre un peu la logique de la langue. C'est à peu près la même idée ici. Vous apprenez des phrases toutes faites qui sont utilisées par beaucoup de musiciens, ça va vous aider à comprendre la logique du jazz et le type de sonorité qu'on cherche dans les phrases jazz. C'est important aussi de passer du temps à les comprendre, ces phrases, c'est-à-dire à comprendre selon votre perception des choses, ce qui sonne bien dans ces phrases-là, et de le réutiliser mais différemment, c'est-à-dire de pas uniquement faire le perroquet en rejoint les phrases exactement comme vous les avez apprises avec le même rythme et tout, mais de modifier le rythme, peut-être la partie vraiment intéressante que vous trouvez dans la phrase va bah mettre deux ou trois fois dans la phrase, donc rallonger la phrase, mais ce, ce procédé ce, ça peut être par exemple la note entrecoupée, le chromatisme entrecoupé d'une note Enfin, vous le mettez à plusieurs endroits, vous faites une phrase ou vous faites une improvisation avec ce procédé-là. Donc, comprendre ce qui sonne bien dans ces phrases selon vous, selon votre perception des choses, ça va vous permettre de créer d'autres phrases qui, seront, qui vous seront personnelles et où vous mettrez justement cette sonorité que vous aimez. Dans cette partie, on va parler de mélodie et je vais vous montrer euh, mon approche des choses par rapport aux mélodies. C'est important de connaître quelques phrases clichés en jazz, de les reconnaître dans les improvisations que vous écoutez, de recopier des phrases que vous entendez ou que des personnes ont relevées, ont repiquées, ont dit. Mais c'est aussi extrêmement important, et c'est beaucoup plus important selon moi, et aussi beaucoup plus gratifiant, euh, de créer vos propres phrases. C'est-à-dire de comprendre la logique des phrases que vous écoutez, de comprendre ce qui sonne bien et ce qui sonne pas bien, ou les procédés mélodiques qu'on utilise beaucoup en jazz, et avec ça, de créer vos phrases. Donc avoir quelques outils théoriques sous la main, une gamme, et un, une idée comme des chromatismes, ou ça peut être autre chose, ça peut être des sauts de notes. Bon. Et avec ces différentes idées, vous créez des phrases petit à petit. L'idée n'est pas de vous créer une banque de phrases et votre propre vocabulaire, mais plutôt de vous entraîner à créer, à, à créer des phrases. Parce que c'est ça que vous allez vouloir faire lorsque vous improvisez. En permanence, essayez de chercher des choses, de vous dire « Ah, je vais, cette note, je vais la jouer après celle-ci. Comment ça sonne ?»« Ah, je sais que cette note et cette note sonnent bien, donc je vais plutôt faire ça et après je vais... » bon C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous propose de partir sur une gamme qu'on va utiliser, enfin, qui sera utile sur un des playbacks sur lesquels je vais improviser plus tard c'est une gamme qui va très bien et qu'on utilise souvent sur l'accord de Ré mineur 7, en jazz. Donc c'est ce qu'on appelle le mode dorien, je vous le montre lentement. Je suis revenu sur la fondamentale là, plutôt sur la tonique puisque c'est un mode et non pas un accord. Et là, je suis aussi sur la tonique et je redescends et dans les graves, tout ça ce sont les notes du mode dorien. C'est important lorsque vous jouez de bien de temps en temps plaquer l'accord de Ré mineur 7 pour entendre le son de base sur lequel cette gamme se cale bien et ensuite de la jouer en montant, en descendant la gamme et le plus vite possible, dès que vous commencez à la maîtriser un peu de la jouer dans le désordre et sans regarder le manche de la guitare ça fait un peu peur, comme ça, euh, dit comme ça mais ça va vous obliger à la visualiser avec beaucoup de précision et vous serez capable de faire Ce genre de choses, donc là je sais que je me suis pas trompé, j'ai toutes les notes que j'ai jouées. c'était dans Ré de Rien. Je n'ai pas cherché à faire des belles mélodies, mais j'ai fait un peu, j'ai vérifié que je la connaissais vraiment bien, euh, que le... mon mode. Donc on va créer euh, plusieurs phrases sur cette gamme là, on va se baser sur cette gamme pour créer des phrases jazz. Donc je vais me baser sur deux, trois idées, peut-être trois, quatre idées de procédés mélodiques qu'on utilise beaucoup en jazz. Euh, première idée on va dire s'arrêter sur un enrichissement de l'accord. Alors, soit la 9e. Donc là on est sur un ré mineur 7, la 9e est ici, la 13e est ici et la 11e est ici. Ce sont ce qu'on appelle les enrichissements de l'accord. Les notes qui sont dans le mode de ré dorien mais qui ne sont pas dans l'accord de ré mineur 7. Première chose, finir sur un enrichissement. Deuxième chose, euh, faire des enclosures. Donc par exemple cette note, je peux faire ça, ça va très bien sonner. Bah Déjà, juste avec ces procédés, je peux faire ça. Ça sonne super bien ça. Ça, c'est la sixth majeure, enfin la treizième majeure de Ré mineur. Faire beaucoup de liés, avoir, avoir des sons doux, donc là, je fais tout jouer. Je peux très bien faire un lié ici, mais je peux même encore accentuer ça en faisant faire celle d'avant parce que ça fait, un, ça fait ta ta ta paita donc c'est pas délié tout le temps c'est pas ta ti a ti a ta une autre idée c'est donc là je vais de me limiter à cinq idées parce que sinon ça va faire trop c'est de commencer ou de finir ou même les deux en contre temps donc là je commence sur le temps et je finis en contre temps ça ça contribue énormément à faire sonner cette phrase jazz si vous faites ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Par exemple si je fais ça sonne encore mieux. ta ta ta ta La dernière note je l'accentue, je la joue forte. Je peux même, celle-ci, tout à l'heure j'ai joué fort et ça sonnait bien. Ça fait un espèce de rebondissement, ça commence à sonner bien un bebop là. Donc voilà, ça c'est une phrase que j'ai créée en utilisant quatre idées différentes. Bah, un peu moins, voici si quatre idées. On va essayer de rester sur ces quatre. On va voir si on y arrivera. Euh, et ce qu'on peut faire aussi, c'est que la première, s'arrêter sur.. Euh, Finir sur un enrichissement, c'est pas du tout nécessaire. Ça peut être une bonne idée, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc elle est optionnelle cette contrainte. Une autre phrase, alors euh... oh, je peux faire ça. Oh, je peux réutiliser un peu l'idée de... de cette idée là. Ça. Elle me plaît bien cette phrase, pas besoin de trop la modifier. Voilà. Au début j'ai fait un triolet avec les deux premières notes liées. Je finis en contretemps. Bobo des temps. Ça fonctionne très bien. Quelque chose que vous allez peut-être faire que beaucoup de mes élèves font un peu spontanément lorsque je leur demande de créer des phrases, c'est qu'ils jouent des notes de la gamme dans l'ordre, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer d'éviter, ça va pas sonner jazz, donc par exemple ça sonne beaucoup trop évident et ça sonne pas très bien, alors si vous faites des sauts de notes, vous pouvez faire des bouts de phrases de temps en temps Mieux ça, j'aurais pu peut-être même faire. Là j'ai fait un bout de gamme dans l'ordre et après un chromatisme. Sonne bien cette phrase. Et puis dernière phrase? commence par une enclosure en visant cette note ouais j'aime pas trop la fin donc petit à petit on va... donc aussi quelque chose qu'il faut comprendre c'est que vous allez... donc là évidemment je... comme je suis habitué à faire ça euh, j'essaie quelque chose et puis tout de suite ça sonne à peu près vous ça va sans doute sonner moins bien au début et ça va prendre un peu plus d'effort pour modifier la phrase pour qu'elle sonne bien euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas être capable d'anticiper. Donc vous allez jouer des notes un peu au pif. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est une, une fois vous avez, que vous avez joué la phrase, répétez-la si nécessaire et essayez de vous faire un avis. Est-ce qu'elle sonne bien ou pas Très souvent, si vous n'êtes pas habitué à faire cet exercice, vous n'allez pas avoir d'avis. Vous allez vous dire, ben, elle sonne dans la gamme, quoi. Je ne sais pas si elle sonne bien. Mais des fois, certaines phrases, vous, vous allez vous dire, elle sonne vraiment pas bien. Ou au contraire, waouh, elle sonne vraiment bien. La phrase de tout à l'heure que j'ai fait ça c'est quelque chose que je, fais, euh, que je fais quasiment jamais et qui sonne bien donc ça m'a un peu surpris et puis voilà je me suis dit ah tiens je vais essayer de le mémoriser euh, voilà sachez que vous pouvez pas maîtriser à l'avance comment ça va sonner et c'est à force d'explorer que vous allez découvrir des choses pas bien que vous allez essayer de pas trop rejouer et des choses qui sonnent vraiment bien que vous allez essayer de jouer un peu plus souvent donc c'est pas mal souvent des chemins de notes des enchaînements de notes qu'on aime bien et on va chercher à refaire alors, je l'aime bien cette phrase sauf que elle, elle sonne un peu trop évidente pour moi, elle sonne un peu trop phrase scolaire. Ta un peu phrase de, de méthode de guitare jazz, même si bon, ce que je suis en train de faire c'est ça, c'est une méthode de guitare jazz. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, en fait, ça sonne, ce que je veux dire, c'est que ça sonne, je trouve beaucoup trop comme un plan de phrase jazz qui est rejoué. Et ça, c'est quelque chose que certains musiciens font. Moi, j'aime pas ça quand euh, on voit un musicien qui improvise et là, on entend qu'il se dit, allez, plan numéro 12. Moi, j'aime pas du tout ça, je trouve ça pas musical, donc je vais essayer de modifier ma phrase pour pas la voir. Et là, c'est pas l'enclosure le, qui est typiquement, qui est un peu scolaire, c'est que je joue mes notes de façon régulière, mais aussi que je commence sur le temps. Alors si je commence 1, 2, 3, 4... cherche une, un début ouais j'aime bien ça donc c'est la même phrase sauf que je commence sur le contretemps 1 2 3 4 donc ça change l'appui des notes avant j'avais 3 4 je tombais sur le temps sur cette note là alors que cette fois là avec si je la décale d'une case euh, D'un demi-temps, pardon, c'est cette note qui tombe sur le temps. Et ça sonne très bien, il ne faut pas chercher à ce que toutes les notes de l'accord principal tombent sur le temps, ça il ne faut pas faire ça. Hein. Il y en a qui enseignent ça, c'est vrai que si la plupart des notes qui tombent sur le temps sont bien, enfin il faut les choisir, donc il faut qu'elles sonnent bien avec l'accord si possible, mais il ne faut pas que toutes elles soient pile avec l'accord, sinon ça sonne phrase scolaire comme tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4 cette fin de phrase. Peut-être un peu mieux celle-ci, les deux fonctionnent, donc celle-ci elle utilise cette note qui n'est pas dans l'accord mais comme elle passe, elle est deux passages, c'est pas grave, ça crée une légère dissonance. Euh, qui n'est pas problématique, qui au contraire donne de l'intérêt à la phrase. Voilà, ce que je voulais faire dans cette partie de la formation, c'est de vous montrer comment font les musiciens de jazz pour créer des phrases, comment, vous, je vous conseille de faire pour créer vos propres phrases. Essayez de comprendre des procédés mélodiques, des, des astuces mélodiques, des choses qu'on utilise pour créer des phrases, ou des choses que vous, vous allez analyser dans les phrases que vous aimez, que vous repiquez ou que vous apprenez sur Internet, et les réutiliser pour créer vos propres phrases. Il y a une formation complète sur mon site qui est dédiée exclusivement à ça, qui s'intitule « Créer ses propres phrases <rire> ». Donc, euh, c'est tellement important selon moi de faire ça, d'être habitué à ce processus de création de phrases et de ne pas uniquement apprendre la guitare et faire ce que je dis un peu péjorativement, de faire le perroquet, c'est-à-dire de réciter plein de plans, plein de phrases lorsque vous improvisez. Il euh, y a certaines personnes qui fonctionnent vraiment comme ça, je dis pas que ça sonne pas bien, parce que des fois ça sonne bien, par contre je pense que c'est beaucoup moins euh, épanouissant et euh, gratifiant de faire ça, plutôt que de prendre le temps de créer ses propres phrases. Et là, lorsqu'il y a des personnes qui vous disent « Ah, j'aime bien les phrases que tu joues », ben c'est les phrases que vous, vous avez créées, et ça c'est en termes de, on va dire de, de progression, de parcours et de, de plaisir dans le processus de créer, ben c'est vraiment beaucoup mieux. Dans cette partie on va parler des arpèges, oh non les, pas les arpèges, en général les arpèges d'accords euh, c'est un peu la souffrance de tous les apprentis guitaristes, c'est un passage obligé lorsqu'on fait du jazz et lorsqu'on joue aussi d'autres styles de musique où ça, ça a de l'importance euh, et c'est un... travailler ces arpèges d'accords c'est quelque chose qui demande pas mal de temps et pas mal d'efforts et il y a beaucoup de musiciens qui Prennent des décisions, même certains de, qui sont des décisions de, de direction artistique professionnelle, euh, basées sur leur euh, envie de ne pas travailler les arpèges. Par exemple, un guitariste de blues il peut très bien faire carrière, il n'aura sans doute jamais à bosser ses arpèges d'accord, euh, parce qu'en blues c'est beaucoup moins important que dans d'autres styles. Donc, euh, c'est pour vous dire à quel point certains ont peur de ça. C'est pour ça que j'ai mis oh non dans la partie de dans cette partie de la formation, euh, donc je vais vous expliquer un peu comment, qu'est-ce que c'est que les arpèges d'accords et puis comment les travailler. Les arpèges d'accords, donc l'idée des arpèges d'accords, c'est euh, l'idée suivante, dans un morceau il y a différents accords qui passent, des accords qui sont dans la grille du morceau, euh, et en jazz en général il y en a beaucoup, il n'y a pas de morceau avec deux ou trois accords, c'est rare, en général il y en a 10, 15, 20 par morceau des accords, donc il y en a beaucoup, et si on veut jouer des notes qui vont bien avec les accords de l'accompagnement, en général, la majorité de ces notes, ce sont les notes qui sont dans les accords de l'accompagnement. Donc si on a un accompagnement, je ne sais pas moi, avec un, un Do majeur, là je joue Do6, bah, ça veut dire qu'il faut savoir jouer mélodiquement les notes qu'il y a dans cet accord là. Donc il faut apprendre l'arpège de l'accord de Do majeur donc jouer mélodiquement toutes les notes qu'il y a dans Do6, Do6 il a quatre notes, fondamentale tierce, quinte et sixte, donc Do, Mi, Sol et La, et donc ça va faire Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, etc, à un seul endroit du manche par exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'arpège d'accord, travailler son arpège d'accord c'est travailler toutes les notes qu'il y a dans l'accord, tout, sur toutes les cordes, d'une même position. Lorsqu'on improvise, il ne faut pas nécessairement arpéger tous les accords qui sont dans la grille du morceau. Euh, ça, c'est une erreur que font beaucoup de personnes lorsqu'ils apprennent à faire du jazz. C'est une erreur que j'ai fait, moi, au début, quand j'ai commencé à apprendre le jazz et personne ne m'a forcément expliqué la subtilité, justement, de ça. Donc, je me suis dit, mais il faut apprendre, il faut arpéger tous les accords tout le temps. Et quand je voyais des accords qui duraient deux temps, par exemple, je me disais, mais c'est hyper dur. <rire> donc je, je travaillais ça, et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'est pas ce qui sonnait le mieux, que des fois aussi c'était extrêmement difficile, donc je me disais, c'est bizarre quand même que... C'est bizarre que ce soit aussi difficile quand même... Bon. Donc en fait c'est un peu plus subtil que ça, il euh, y a certaines situations où il y a des accords qu'on peut oublier parce qu'ils sont pas très importants, et d'autres il faut surtout pas les oublier, ils sont très importants, ça, c'est un peu subtil, le choix de quand est-ce qu'on arpège les accords ou quand est-ce qu'on les arpège pas. J'ai fait des vidéos YouTube là-dessus, j'en ai fait au moins une. Euh, et dans beaucoup de mes formations qui sont basées sur des morceaux, je, je vous accompagne justement dans le choix des arpèges d'accords. Donc il y a certains morceaux, notamment les morceaux rapides. On va prendre le cas du morceau Anatole où il y a quatre accords qui tournent en boucle très rapidement. On ne va pas jouer les arpèges d'accords. Musicalement, ça n'a pas trop de sens. Voilà, Donc ça c'est un peu subtil à savoir quand est-ce qu'on va RPG, chercher absolument à RPG les accords ou pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas arpégier tous les accords qui sont joués dans un morceau. En général, non. Pour illustrer ça, le travail des arpèges d'accords, va, enfin, je vais improviser sur un playback, je vais vous montrer les accords de ce playback et je vais travailler mes arpèges d'accords avec vous. Et je vais vous montrer comment faire des phrases avec. Euh, le playback, c'est le... C'est le début de uh, What Is This Thing Code Love, qui est un standard de jazz très connu, qu'on joue dans plein de styles, euh, plutôt moderne, Jazz manouche, vieux jazz euh, swing, voilà, jazz euh, straight ahead aussi. Donc, euh, les accords du début de ce morceau-là, enfin de la partie A, c'est la partie qu'on va jouer en boucle, c'est sol mineur 7 bémol 5 do 7 et fa mineur qu'on peut jouer Fa mineur 6, puisque c'est un accord mineur de résolution. Il est un peu dur à jouer comme ça, donc Fa mineur, ça fonctionne. Ensuite, Ré mineur 7 bémol 5, G7, et C majeur. On va pas jouer majeur 7 comme ça. Ça va. On va jouer C6. Je trouve que ça sonne un petit peu mieux. Donc quand on va improviser sur ces accords, donc ce sont des 2-5-1, 2-5-1 en Fa mineur, et 2-5-1 en Do majeur, le 2 on ne va pas chercher à l'arpéger, en plus ça va aller trop vite, donc on va juste arpéger le 5 et le 1, donc au moment du 2 on va arpéger le 5, autrement dit on va pas arpéger Sol mineur 7 bémol 5 et Do7, on va uniquement arpéger Do7 tout du long de ces deux accords, et ensuite Fa mineur, au moment où il y a Fa mineur. Et la même chose après, donc du sol 7 sur le Ré mineur 7b5, du G7 sur le G7 bien sûr, et du Do majeur sur le Do majeur. On va même euh, choisir certaines notes qui vont embellir notre arpège d'accord je vais vous montrer ça, petit à petit. On commence par le Do7, alors le Do7 c'est ça, la position de l'accord, et si on joue les notes qu'il y a dans cet accord, une par une, ça fait ça donc là j'ai fait en descendant après et puis je l'ai fait un peu dans le désordre c'est quelque chose qu'il faut chercher à faire assez rapidement prenez le temps de bien voir le lien entre la position de l'accord et cet arpège d'accord toutes les notes que vous jouez dans votre arpège d'accord sont dans les différentes positions de do 7 que vous connaissez à cet endroit-là du manche. Celle-ci, celle-ci, vous connaissez peut-être celle-ci aussi, peut-être celle-ci, peut-être celle-ci. Toutes ces positions d'accord sont des groupements différents des notes que vous trouverez dans votre arpège d'accord. À cet arpège d'accord on peut rajouter une note qui va embellir cet arpège d'accord, qui va le rendre beaucoup plus beau, et ça va être la bémol 9 la note qui est un demi-ton plus aiguë que la fondamentale. Ici, ici, ici. Oups. Et ensuite sur le Fa mineur, on va arpéger le Fa mineur avec une sixte majeure. Si on veut rajouter une note, on peut lui rajouter la neuvième. Euh, ensuite, on a le Ré mineur 7b5 et le G7. Donc on va faire un G7 avec une B9. C'est la même logique que tout à l'heure. G7. Avec la bémol 9. Et sur le Do6, on va arpéger. Alors il y a deux possibilités soit on arpège Do6, soit on arpège Do-Maj7. do, -7. do 7 ça va sonner un peu plus années 50, 60. Do6 ça va sonner plus années 30, Charlie Christian, Benny Goodman. On va peut-être prendre Do6. Mais voilà, c'est aussi possible, dommage 7. Do 6, c'est ça. Donc l'accord, c'est ça. Ça va assez vite, je pense. J'espère que vous n'avez pas trop décroché. Si c'est trop difficile pour vous, j'espère... Enfin, si c'est trop difficile à jouer pour... Pour vous, j'espère quand même que vous n'avez pas décroché en termes de compréhension et que vous voyez à peu près la logique de ce qu'on va faire. Euh, donc ce, là où c'est pas évident, c'est que ça nécessite d'apprendre plusieurs. Donc là, il y a quatre arpèges d'accords avec en plus des fois une note qu'on va rajouter. Euh, ce qui est important de faire, c'est que euh, c'est déjà de, de travailler ces arpèges d'accord mmh. séparément et sans accompagnement, et ensuite de le faire en enchaînant les arpèges d'accord, mais sans accompagnement et on va enchaîner ces arpèges d'accords dans l'ordre dans lequel les accords appara apparaissent dans le morceau. Donc je vous montre un exemple do7 fa mineur ensuite le sol7 et le do majeur. Donc là, il y a plusieurs choses que j'ai fait. La première des choses, c'est que j'ai arpégé mon accord, je me suis arrêté sur une note et je me suis dit OK, là on va passer sur fa mineur. Si je suis sur cette note sur do7, où est une note vraiment proche sur fa mineur et comment je peux y arriver avec quelle mélodie Ça c'est une question importante, il faut vous habituer à justement résoudre votre phrase ou la fin de votre phrase la note sur laquelle vous êtes sur l'accord qui vient après. Et l'autre chose que j'ai fait, c'est que Dès que vous connaissez votre arpège d'accord et que vous le maîtrisez un peu vous pouvez faire des chromatismes, vous pouvez faire des enclosures, vous pouvez faire beaucoup de choses, en sortir un peu et revenir, et puis même en sortir un peu au pif sans trop savoir si vous faites une enclosure ou pas, mais voilà, sortir revenir, sortir revenir. Si la majorité des notes que vous jouez sont dans l'arpège d'accord, ça va bien sonner, et même si vous en rajoutez des notes qui ne sont pas dans l'arpège d'accord de temps en temps, ça va sans doute mieux sonner que si vous jouez que des notes de l'arpège d'accord maintenant ce que je vais faire c'est une impro sur le playback justement et donc je vais commencer assez simple c'est à dire avec peu de notes et en restant dans les arpèges d'accord et à la fin de mon impro ce sera un peu plus euh, avec des chromatismes, des enclosures et puis d'autres choses c'est parti d'accord et après j'ai pris plus de liberté, euh, ce que j'ai surtout favorisé en fait c'est la beauté des mélodies, c'est-à-dire que des fois j'ai cherché à faire des belles mélodies euh, et, et en me souciant un peu moins de est-ce que toutes mes notes sont dans les arpèges d'accord, voilà donc un peu plus de notes hors des arpèges d'accord mais des mélodies je pense plus belles. Ce qui est important de comprendre c'est que euh, la, travailler ces arpèges d'accord c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps passé à s'assurer qu'on joue les bonnes notes tout ça. C'est quelque chose, cela dit, qui vous permettra d'avoir une maîtrise de, des notes que vous jouez qui est bien supérieure, mais vraiment bien supérieure à si vous ne connaissez pas vos arpèges d'accord. Ça, c'est valable dans beaucoup de styles de musique. Il y a certains styles où, si vous faites vraiment que du blues, vous pourrez vous débrouiller avec 3-4 arpèges d'accord dans tout, toute votre vie. Mais sinon, des... Et puis, vous ne serez pas polyvalent, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément savoir quoi jouer sur une chanson, euh, parce que la gamme blues, c'est assez limité quand même. Euh, mais pour tous les styles de musique, quasiment, apprendre vos arpèges d'accord, ça vous permettra d'avoir une maîtrise de ce que vous jouez qui est, qui est vraiment bien supérieure. Et ça, je le vois au quotidien. Tous les jours, je vois des personnes, je vois certains musiciens dont c'est le métier, mais qui ne connaissent pas bien la, leurs arpèges, et je, et en fait c'est flagrant la différence en fait, entre les personnes qui connaissent leurs arpèges et puis qui savent même en sortir, et les personnes qui galèrent un peu à juste suivre les accords, il y a vraiment une grosse différence en fait, euh, donc vous allez, votre niveau si vous prenez ce temps là, il va vraiment monter d'une part et d'autre part vous allez savoir ce que vous faites, vous allez comprendre ce qui se passe dans les musiques que vous écoutez, bref vous allez avoir une maîtrise et une compréhension de la musique qui va être complètement décuplée, donc ça vaut Selon moi, ça vaut vraiment le coup de passer toutes ces années à travailler des arpèges d'accords. Le bienfait le plus important du travail des arpèges d'accords, selon moi, c'est pas forcément euh, la maîtrise de votre guitare. Certes, elle va vraiment être importante et ça va vraiment vous servir. Mais le plus important, selon moi, c'est votre oreille. En fait, en travaillant des arpèges d'accords, vous allez euh, vous assurer de jouer les notes qui sont dans leur dans l'accord, et donc vous allez être obligé, en fait, d'entraîner votre oreille à reconnaître ces notes-là, à savoir si vous êtes dans l'accord ou pas, comment la note que vous jouez sonne avec l'accord. Toutes ces questions, vous êtes, vous allez être obligé de vous les poser. Et au bout d'un moment, à force de vous les poser, vous allez trouver les réponses. Ce que je veux dire, c'est que votre oreille, elle va s'affiner à un degré où vous allez entendre si la note, vous allez entendre quelle est la note que vous jouez. Et donc vous allez entendre quelles sont les notes que les autres musiciens jouent. Donc ça va être beaucoup plus simple de repiquer les autres mélodies, et si vous voulez un jour apprendre un autre instrument ou que vous jouez déjà d'un autre instrument vous allez énormément progresser sur l'autre instrument puisque vous saurez quelles sont les notes à jouer vous entendrez beaucoup mieux si les notes sonnent bien ou ne sonnent pas bien euh, et ça je le vois euh, par un exemple concret, c'est que quand ça m'est arrivé plusieurs fois d'apprendre un nouvel instrument et, euh, et des fois <rire> de prendre euh, l'instrument en question euh, à un musicien qui me le fait essayer et donc une, une fois que, si c'est un instrument qui n'est pas trop difficile euh, c'est pas trop difficile d'en faire sortir quelques sons, au bout de 10 ou 15 minutes j'arrive à jouer des notes et je peux jouer des morceaux et je peux improviser parce que euh, à partir du moment où je sais à peu près quelles notes jouer, j'entends des mélodies dans ma tête, j'entends où sont les notes de l'accord et des fois le, le musicien qui m'a prêté cet instrument n'est pas du tout habitué à improviser et à se poser ses questions et à arpégier des accords et il est, il est surpris, et bon, des fois un peu jaloux, ça, ça le fait rire des fois, de voir à quel point je peux faire une mélodie qui sonne, en fait, avec les bonnes notes, parce que j'ai travaillé mes arpèges d'accord, parce que mon oreille a progressé, et parce que voilà, donc le, le plus grand bienfait du travail des arpèges d'accord, c'est la qualité de l'oreille musicale que vous allez avoir, vous allez être capable d'entendre beaucoup mieux toutes les notes qui sont jouées autour de vous, et les notes, parce que vous vous allez être soucieux de, des notes que vous, vous jouez. Maintenant, une partie assez courte où je vais parler des trois choses qui sont vraiment importantes à travailler lorsqu'on travaille un standard de jazz. Ce sont un peu les piliers, les, les choses à absolument savoir faire si vous voulez jouer un morceau de jazz. La première chose, c'est la mélodie, savoir jouer le thème. Deuxième chose, savoir accompagner et troisième chose, savoir improviser. Je vais parler un peu de chacun, assez brièvement, ça va être une partie qui va être très courte, mais ça a son importance. Le thème, le thème c'est le morceau, en fait. Si vous jouez un, une grille d'accord, mais il n'y a pas le thème, ben vous ne jouez plus vraiment ce morceau-là. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas interdit de jouer un, une, la grille d'un morceau sans jouer le thème. Il y a des musiciens qui ont fait ça, qui ont été suffisamment euh, audacieux pour faire ça. Euh, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que très souvent le thème, il est complètement oublié parce que c'est beaucoup plus, euh, et je, là je fais référence surtout aux guitaristes, hein, c'est beaucoup plus amusant de travailler l'improvisation sur une grille et plus il y a plus de challenge que d'apprendre un thème qui fait tin, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta avec des croches et des noires qui est un petit peu moins, en, en tout cas en apparence c'est un peu moins euh, intéressant je dirais, donc ça, ça va vous arriver souvent lorsque vous, vous allez jouer des standards de jazz dans, dans un groupe, dans une jam session, de, de demander qui joue le thème et là tout le monde baisse la tête et personne n'est capable de jouer le thème alors que le thème il est vraiment simple, c'est important d'apprendre un thème lorsque vous apprenez un standard, si vous voulez bien le faire apprenez le thème et apprenez les paroles, vous allez comprendre le sens de, du morceau et pourquoi il s'appelle comme ça et qu'est-ce que, qu que l'histoire raconte. Euh, vous allez peut-être être capable de le chanter si vous aimez bien chanter. Et aussi, ce qui est important, c'est que cette mélodie du, du morceau, elle donne une personnalité et quelque chose d'unique au morceau. Et ça, c'est vraiment bien d'essayer de l'amener euh, de dans vos improvisations, en fait. Lorsqu'il y a des phrases du thème qui vont ressortir dans vos improvisations parce que vous savez jouer le thème, ça donne une cohérence à votre impro qui est vraiment bonne et il y a beaucoup de personnes qui vont aimer ça, les musiciens comme les non musiciens, qui vont reconnaître un bout du thème. Voilà, ça crée vraiment une cohérence qui est forte et qui, qui est vraiment, c est, c est... je pense que c'est important de faire ça. Et d'ailleurs, à la base, les, euh, dans les, les périodes les plus... Euh, les premières périodes du jazz, dans les années 20, euh, en fait, il n'y avait pas des grilles d'improvisation, c'était le thème qui était rejoué, mais qui était modifié. Petit à petit, il était modifié de plus en plus, et après, ben, ça donnait des, des plages d'improvisation impro totale. Mais euh, au début, c'était le thème qui était rejoué avec des variations, en fait, hein, comme on trouve en musique classique, par exemple. Et autre chose qui est très important avec la mélodie, et qu'on ne sait pas forcément, c'est que euh, le mélodie, la mélodie est une, euh, un fondement, une aide très importante, pour ne pas se perdre dans le morceau. Il euh, y a des morceaux qui ont des grilles assez difficiles, parce que des fois c'est tout le temps la même cadence qui tourne en boucle, et qui, je sais pas moi, qui tourne 7 fois en boucle, et il faut compter 7, c'est compliqué, alors qu'en fait quand on se chante le thème du morceau, on peut pas être perdu. Donc ça c'est vraiment une, une, quelque chose qu'il faut vraiment retenir, alors c'est pas valable pour tous les thèmes, hein. Euh, si, par exemple So What, si vous chantez le thème de So What, ça ne va pas trop vous aider à ne pas vous décaler dans la grille, mais il euh, y a beaucoup de thèmes où, euh, je pense récemment j'ai joué chez Gadi Saudaj, qui est un, un morceau, bon c'est brésilien, mais ça se joue souvent en jazz, la grille elle est compliquée, elle n'a pas forcément une structure évidente, si vous chantez le thème, vous ne pouvez pas vous perdre, donc c'est vraiment très important de bien savoir le thème, et assez souvent, quand, entre musiciens, il y en a un qui se perd et qui demande « Ah, on en est où ?», l'autre va répondre en, en chantant la mélodie, et l'autre va dire « Ah oui, d'accord, j'entends où on est ». Il va se recaler en entendant la mélodie. Donc, apprendre la mélodie d'un morceau, un standard de jazz, c'est la base. Ensuite, l'accompagnement, plutôt les accords du morceau. C'est euh, important, à plusieurs égards, de bien connaître la grille d'un morceau. Euh uniquement pas uniquement la piste d'accompagnement donc si vous faites du comping par exemple vous avez peut-être apprendre votre comping ok c'est bien vous savez faire le comping sur le morceau mais aussi uniquement les accords simples plaqués en première position non pas en première position en position complète avec la basse en fait donc par exemple on a fait What is this thing Of love tout à l'heure donc ça peut être comme ça Là, j'ai joué ici plutôt que ici, mais ce sont voilà, les mêmes accords, c'est d'accords différents, mais c'est les mêmes cadences. Donc, les positions principales des accords, savoir les jouer en suivant la grille, en faisant entendre la grille. Ça, ça a plusieurs... il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Si vous êtes seul à accompagner quelqu'un, c'est ces positions que vous allez utiliser avec la basse et en faisant entendre les couleurs d'accords. L'autre chose qui est vraiment important c'est que, euh, en faisant ça, vous allez vraiment entendre la couleur des accords et plus exactement les sensations amenées par les enchaînements d'accords dans la grille. Euh, L'exemple de What Is of Love, encore une fois, au début on a un 2-5-1 mineur, une espèce d'enchaînement d'accords, de tension, résolution vers quelque chose de triste on va dire, mineur, et ensuite encore quelque chose de triste qui résout de façon surprenante sur quelque chose de majeur. Donc ça, donc c'est triste, triste et ça résout, c'est triste, triste et ah, oh, c'est joyeux Donc cette sensation que j'ai, que je dis un peu avec des mots de, qu'utiliserait peut-être un enfant, euh, et bien c'est ça que je ressens, alors je ne sais pas dire des mots précis là-dessus, mais je sais le ressentir de façon précise. Et si vous plaquez les accords, si vous êtes habitué à jouer les accords principaux du morceau, ben vous allez vous entraîner à ressentir ça, en fait. Et le jour où il y a quelqu'un qui joue un accord qui n'est pas le bon, ben vous allez entendre, pas forcément quel accord c'est, mais vous allez entendre que ce n'est pas la sensation normale qu'on a à ce moment-là du morceau, donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Soit il a réharmonisé le standard, soit il s'est trompé. Donc, en tout cas, vous le percevez, parce que vous avez mémorisé l'enchaînement des sensations, on pourrait dire, euh, du morceau. Et donc, l'exercice que moi, je propose un peu systématiquement, à mes élèves et que je propose aussi dans pas mal de mes formations sur mon site, c'est de chanter le thème et de plaquer les accords, Donc, avec les paroles c'est encore mieux même, et donc faire ça sur tout le thème avec une, une interprétation très… Euh, simple, scolaire on pourrait dire du thème, là l'idée c'est pas de chanter le thème hein, et d'avoir quelque chose qui est beau artistiquement c'est de s'assurer que on sait, on connaît la mélodie, on connaît les accords et on sait comment la mélodie se cale avec les accords ça, avoir ça dans la tête qui tourne lorsque vous jouez, lorsque vous accompagnez, lorsque vous improvisez, c'est un repère essentiel et très fort qui vous permettra en gros de jamais vous décaler, donc c'est quand même vraiment utile et se décaler dans une grille de jazz, c'est quelque chose qui arrive souvent, et c'est, euh, comment dire, c'est quelque chose qui va vous arriver, et donc une des, solutions, une des meilleures solutions, c'est ça, de bien connaître la mélodie, de bien connaître les accords, et de bien savoir comment la mélodie se place par-dessus les accords. Et la dernière partie, le troisième pilier qui est important à travailler lorsqu'on bosse un morceau de jazz, c'est l'improvisation, et c'est assez souvent celle qui est la plus excitante, la plus intéressante, parce que euh, parce qu'il y a plus de challenge, parce qu'il faut savoir jouer quelles notes au bon moment, les bonnes notes au bon moment. Ce qu'il y a derrière, c'est... Bon, certes, il y a l'intérêt du, du challenge, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et qu'on aime, on a envie de, de savoir faire. Mais c'est aussi qu'il y a une réelle expression possible, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez jouer un peu les notes principales des accords, peut-être quelques gammes, et bien vous êtes laissé à vous-même et donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez quand vous voulez. Et ça, c'est une sensation de liberté qui est qu'on trouve dans très très peu d'autres styles de musique et c'est une des grandes spécificités du jazz, c'est que l'improvisation a une place vraiment importante et donc on peut faire ce qu'on veut en fait <rire> à peu près, il faut à peu près que ça sonne avec les accords voilà donc ça c'est euh, l'improvisation en jazz a une place très importante et <rire> mon site internet et toute ma chaîne YouTube est consacrée à l'improvisation donc c'est pour vous dire à quel point moi évidemment ça me plaît de d'improviser de, et d'enseigner ça, je détaille pas trop ce point là parce qu'en fait c'est le cœur de quasiment toute cette, euh, toute cette formation vidéo et tout le contenu de mon site, donc voilà, l'improvisation c'est quelque chose de formidable et le jazz est un style de musique qui nous permet vraiment de s'amuser en improvisant. Maintenant je vais improviser sur un playback modal, euh, je vais faire une impro dans cette partie, et dans la partie suivante, qui seront des impros un peu plus avancés. L'idée de cette formation vidéo n'est pas uniquement de vous montrer des choses euh, qui vont être faciles à faire pour vous, il y en a déjà, là, des, il y a des choses que j'ai montrées dans les parties précédentes qui probablement vous ont un peu, euh, je ne veux pas dire impressionné mais vous, qui étaient peut-être difficiles pour vous. L'idée c'est de vous, vous expliquer un peu ce qui est important à faire lorsque vous voulez travailler le jazz, mais c'est aussi de vous montrer comment ça sonne au final, comment, et donc pas forcément que faire des exemples d'improvisation avec un petit niveau, mais des fois avec un niveau un peu plus avancé, je pense que c'est aussi ça qui, j'espère, vous motivera à apprendre, à apprendre ce style, de, à jouer ce style de musique. Donc là, c'est une improvisation un peu plus avancée que je vais faire, euh, et d'ailleurs je dis ça, mais c'est aussi euh, l'intérêt de faire des impros un peu plus avancées, c'est que euh, J'aime bien aller lentement au début, mais après, comme je sais qu'il y a des élèves qui, des fois, sont vraiment bons ou doués pour progresser vite, ou qui ont déjà un bon niveau, en fait, bah, j'ai envie qu'ils ne soient pas limités, et j'ai envie de leur montrer, euh, au bout d'un moment, ce que ça donne quand je joue à 100%, en fait, pour les, euh, pour les stimuler. Et puis, peut-être, c'est aussi des fois le fait de ne pas limiter avec des exercices trop simples, ça permet de au potentiel de, de, de, des élèves et ben de s'exprimer. Se, de Donc, on va, je vais improviser sur un playback avec un seul accord, ou presque un seul accord. C'est un playback, c'est le playback du morceau So What, qui est très connu. Voilà, c'est ce morceau de Miles Davis, qui est très connu, qui est un des morceaux les plus connus du jazz. Et c'est un morceau qui est connu pour être modal, c'est-à-dire que, en gros, l'accord qu'il y a dans ce morceau c'est un accord de Ré mineur 7. C'est cet accord-là qui a tout du long du morceau, ou presque, la structure c'est A A B A, sur le A il y a l'accord de Ré mineur 7, et sur le B il y a le même accord mais un demi-ton plus aigu, Mi bémol mineur 7. Et après on revient sur Ré mineur 7. Euh, sur cette, alors un morceau modal, qu'est-ce que c'est Un morceau modal c'est -ce un, un morceau avec une harmonie modale, je crois que c'est ça, euh, qui ne contient pas de cadence résolutive avec une notion de tonalité. En gros, il y a une... Euh, comment expliquer ça C'est un morceau sans cadence. Voilà, donc c'est pas... C'est pas ça, ça c'est un morceau tonal. Un morceau modal, c'est une couleur d'accord. Et on improvise. Il peut y avoir plusieurs accords qui ne sont pas faits pour s'enchaîner et résoudre, c'est juste qu'il y a des plages, un peu comme du patchwork d'accords, et on va pas chercher à les mettre en lien, à dire tel accord nous fait arriver sur tel accord, c'est juste un enchaînement d'accords. Bon, tout simplement. Et on improvise. Hop, un autre accord, on improvise. Ça, c'est un morceau modal. C'est pas forcément en lien avec ce qu'on appelle les modes. Hein. Attention, c'est pas... Un morceau modal, c'est pas un morceau sur lequel on joue des modes. Ben, des fois, c'est le cas, mais c'est pas la pas la raison première de, de cette expression morceau modal. Donc sur ce morceau on va jouer un mode, <rire> on va jouer avec le mode qui va parfaitement sur les accords mineur 7, c'est le mode de ré dorien. Je vais improviser en utilisant tous les procédés dont j'ai déjà parlé euh, dans cette vidéo, donc les glissés, les chromatismes, en lié ou pas, les enclosures, les leaks de temps en temps, et une des difficultés principales de ce morceau c'est que. Euh, c'est qu'il faut compter les 16 mesures, enfin faut les compter ou les ressentir c'est mieux de les ressentir mais c'est très difficile quand on n'est pas trop habitué à faire ça parce qu'en fait il y a un moment où on va passer sur mi bémol mineur et on a envie de l'anticiper ça, on n'a pas envie d'attendre d'entendre l'accord, donc on joue sur ré mineur ah mince, c'est dissonant, ou ça marche pas, ah on était sur mi bémol mineur non, faut l'anticiper l'accord donc là je vous explique pas comment faire ça, j'ai une formation complète sur ce so watt sur mon site et je détaille vraiment et je vous propose plusieurs euh, façons d'anticiper cet accord de, de mi bémol mineur 7 et d'arriver à ressentir les 16 mesures. Donc là, je vais faire ça. Vous, vous pouvez très bien vous entraîner à improviser que sur ré mineur 7 euh, parce qu'il parce qu y a un playback sur YouTube que j'ai fait, qui est accessible, où il y a uniquement l'accord de ré mineur 7. Donc voilà, moi, c'est juste que je trouve ça plus sympa de passer sur mi bémol mineur 7, donc c'est ce que je vais faire. C'est parti. Oh, je vais improviser sur un morceau tonal, sur un standard tonal, qui est le type de standard qu'on rencontre le plus souvent en jazz, c'est ce qu'on appelle une chanson en fait en jazz, il euh, y a une bonne partie du répertoire jazz qui vient de des comédies musicales qui étaient composées à Broadway, et donc dans les années 30, et, euh, et donc c'est très souvent ce genre de morceau qu'on rencontre, une grille de 32 mesures avec des cadences, un morceau tonal en fait. Donc le morceau sur lequel je vais improviser c'est What Is This Thing Call Love, on a déjà un peu improvisé sur la partie A, euh, sauf que là j'ai improvisé en plus sur la partie B, et puis je vais faire une impro plus complète, plus personnelle en utilisant tous les outils que je connais, donc différentes gammes. Ce que je vais pouvoir faire c'est utiliser différentes gammes sur chacun des accords, je vais pas forcément penser à une gamme par accord sur le début, je vais penser à un peu plus de choses que ce qu'on a vu ensemble, mais pas une gamme par accord. Et, et, euh, et sur la partie B, ça fait ça il y a un Do mineur 7, un Fa7 et un Si bémol majeur, et ensuite un La bémol 7 que je joue enrichi avec une 13e, et un Sol 7 que j'enrichis avec une bémol 13. Sur presque chacun de ces accords, je vais penser à une gamme différente. Je vais penser à une sur le fa7, à une sur le si bémol, donc le do mineur, je pense, je pense, je vais sans doute pas penser de gamme dessus, je vais peut-être l'arpéger un peu. Et sur le la bémol 7 aussi, et le sol 7, une gamme différente aussi. Donc là c'est beaucoup plus d'informations, je vous explique pas à quelle gamme je pense, C'est pas, le, le, ça va faire quelque chose de beaucoup trop avancé dans cette vidéo, c'est pas l'idée. Mais c'est juste pour vous dire que c'est ce que je vais faire. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir, c'est que là j'ai pas parlé, je vous ai pas trop expliqué la logique des enchaînements d'accords, si ce n'est que je vous expliquais que c'était 1, 2, 5, 1 et encore 1, 2, 5, 1, mais ça c'est vraiment important d'analyser une grille d'un standard lorsqu'on improvise dessus. Là je le fais pas parce que ça ferait beaucoup trop d'informations, mais dans toutes les formations que vous trouverez sur mon site et sur lesquelles je. qui sont visées sur l'étude d'un morceau, à chaque fois j'analyse la grille. Donc, j'analyse la logique des enchaînements d'accords et j'explique un peu quelles sont les sensations qu'on a à chaque accord et pourquoi, je suppose, le compositeur a choisi ces accords. improvisations vous ont plu, petite conclusion de toute cette formation vidéo sur les bases du jazz. Euh, C'est une conclusion dans laquelle je vais essayer de vous guider un peu par rapport à la suite, les choses que vous avez envie de faire par la suite. Alors, euh, est-ce que par exemple vous avez envie de vous mettre au jazz ou pas Un des, des grands bienfaits de jouer du jazz, en plus du fait que c'est une super musique qui est très dansante euh, et que, sans doute, peut-être vous aimez beaucoup cette musique, donc évidemment, c'est un grand plaisir de jouer cette musique. Mais en plus de ça, euh, si vous voulez faire du jazz et travailler l'improvisation, ça va vraiment vous faire monter d'un niveau euh, en maîtrise de ce que vous faites. Vous êtes obligé de savoir un peu où vous posez les doigts si vous voulez improviser. Et ça, ça vous servira dans tous les styles de musique. et aussi sur d'autres instruments, comme je l'ai déjà dit, et pas que pour improviser. Mais en fait, pour composer, ça vous servira énormément parce que l'improvisation, c'est un peu de la composition instantanée. Donc, c'est les mêmes procédés le choix des notes, le choix des accords, ben c'est la même chose quasiment. La composition, c'est un peu différent parce qu'on a le temps et il faut vraiment choisir les choses les plus belles. C'est comme si on crée une improvisation, on prenait le temps de créer une, la plus belle improvisation possible. Peu, on peut le voir un peu comme ça, la composition. Mais ça va vraiment vous faire progresser en termes de maîtrise de ce que vous jouez et aussi en termes de reconnaissance des sons qui sortent de votre guitare, mais aussi des sons environnants. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le jazz, euh, c'est euh, au niveau technique, c'est pas particulièrement difficile. Euh, c'est pas une musique qui est particulièrement difficile, on a d'autres qui sont, le sont plus, je pense au jazz manouche où techniquement c'est pas la même façon de jouer et puis c'est une technique qui est plus dure, je trouve. Euh, Là, on a un ampli, on se penche dans un ampli, donc c'est plus simple. Par contre, la, la difficulté de ce style de musique, c'est euh, surtout harmonique, en fait. Hein, donc, c'est en termes de choix des notes, en termes de nombre d'accords et de gammes. Euh, c'est surtout là où il euh, y a une difficulté et on pourrait dire il y a un intérêt aussi. C'est la raison pour laquelle il y a autant de musiciens qui euh, passent par le, par le jazz, pour euh, des fois des musiciens d'horizons différents qui ont envie de mieux maîtriser la musique en fait tout simplement et donc ils, ils se mettent au jazz, pas forcément parce qu'ils adorent le jazz mais parce qu'ils savent que s'ils font du jazz, ils seront obligés de connaître leurs gamme et leurs arpèges d'accords et que sinon ça ça pas et ils vont être entourés de jazzmen aussi qui ont la, le même intérêt et qui vont partager sans doute des conseils et, euh, et, et c'est aussi pour ça que je ne sais pas si c'est à tort ou à raison mais assez souvent il y a une espèce de de distance qui est créée entre les personnes qui ont travaillé le jazz et les personnes qui n'ont pas travaillé le jazz. Euh, certains jazzmen qui sont sans doute un peu pédants et prétentieux en pensant que les autres, de toute façon, ils ne connaissent pas leur gamme et leurs accords et donc ils ont une mauvaise oreille. Et au contraire, les personnes qui aimeraient être euh, ces personnes qui ont passé 20 ans de leur vie à travailler du jazz et qui maîtrisent vraiment bien ce qu'ils font et qui n'ont pas trop de problèmes, je parle peut-être un peu rapidement, mais qui ont peut-être moins de problèmes pour arriver à se renouveler, renouveler leur jeu, créer des nouvelles phrases, qui s'ennuient peut-être un peu moins, alors que quelqu'un qui a passé peut-être 40 ans de sa vie à, à jouer sur la pentatonique mineure, et ben, euh, peut-être qu'il s'ennuie un peu plus, je sais pas. C'est que ce sont que des suppositions. En tout cas, euh, sans forcément parler de toutes ces, ces choses qui sont un peu des clichés, ce qui est certain c'est que le jazz, si vous travaillez, vous mettez à travailler un peu de jazz, ça va vraiment vous faire progresser en maîtrise de ce que vous faites, les arpèges d'accord, les gammes, la reconnaissance des différentes sonorités, des différentes notes. J'espère que ça vous a beaucoup plu, tout ce qu'on a vu dans cette formation, tout ce que j'ai partagé avec vous. L'idée de cette formation, bah, c'est de vous motiver et puis de vous faire aimer cette musique autant que moi je l'aime, peut-être même plus. <rire> vous trouverez sur ma chaîne YouTube plein d'informations à ce sujet, il y a plein de vidéos que j'ai fait sur le jazz donc euh, des tutos de 10 ou 15 minutes où je donne des conseils de niveaux variés, euh, beaucoup de playback, énormément de playback même il y en a plus de 1000 sur ma chaîne YouTube euh, au moment où je filme cette vidéo, euh, qui sont des playbacks, euh, une bonne partie sont sur des standards de jazz ou même juste sur des accords qui tournent en boucle dans un style jazz, il y en a certains euh, avec juste basse batterie, donc vous pouvez vous entraîner à faire des, du comping par exemple, et il y a aussi beaucoup de contenu sur mon site, guitare improvisationcom Il euh, y a beaucoup d'articles et donc de pages explicatives sur plein de choses avec des fichiers audio, mais il y a aussi plein de formations complètes, comme cette formation, sauf que celle-ci elle est gratuite, des formations complètes qui durent deux heures ou un peu plus, euh, avec à chaque fois les documents gratuits, enfin les, pas les gratuits non, <rire> les documents associés à la vidéo qui sont téléchargeables. La vidéo accessible à vie et le prix de, de mes formations est vraiment bas par rapport aux, aux autres personnes qui, euh, qui proposent du contenu pédagogique. Je fais ça principalement parce que j'ai envie de rendre ce contenu euh, accessible au plus grand nombre. Donc voilà, allez faire un tour sur euh, mon site, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez cette vidéo si ça vous a appris pas mal de choses, abonnez-vous, euh, mettez des commentaires, si vous avez des questions n'hésitez pas, euh, partagez ça le plus possible pour donner de la visibilité à cette vidéo, et puis à bientôt